Grand paradoxe de notre passion, la direction artistique, dont la perception est nécessairement subjective, est une science que bien des éditeurs essayent de rationaliser tant elle est déterminante dans le succès d'un projet. Les dilemmes sont nombreux, au premier lieu desquels le choix entre un illustrateur populaire, plus sûr mais parfois moins impactant, ou un nouveau talent amenant son lot d'incertitudes. Dans cette émission, je vous propose avec mes invités de découvrir les coulisses de la réalisation d'un jeu, tout en abordant l'épineuse question des adaptations de licences vidéoludiques. Licences, DA et autres problématiques ludiques est le 9ème épisode du podcast Autour du jeu, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Nix et sur vos plateformes de streaming préférées. Bienvenue dans cette nouvelle saison de tour du jeu, saison qui va conserver les changements apportés en fin d'année dernière, à savoir la présence de mes deux camarades des Ludovore dont les visages illuminent actuellement votre écran et que je salue, mais saison qui va aussi revenir aux vieux amours de cette émission dans le fait d'accueillir ponctuellement des professionnels afin de débattre des sujets qui nous intéressent. Professionnelle, elle l'est définitivement, cependant aujourd'hui Charlotte Noaille n'est pas ici en tant que responsable communication de Funforge mais en tant que chroniqueuse d'un jour. Bonjour Charlotte et, et bienvenue. Notre premier thème de l'année, c'est un thème qui est souvent apparu en filigrane euh, dans nos émissions de 2022, à savoir l'importance de la DA dans le fait que l'on apprécie, qu le re, que l'on ressorte un jeu. Euh, alors avant d'aller plus loin, euh, dans ce débat qui promet d'être subjectif par définition, on va commencer par un petit tour de table. Euh, en dehors de vos fonctions respectives dans, dans l'industrie du, du jeu, en tant que consommateur, à quel point une DA ou des illustrations ou même une patte graphique va-t-elle impacter votre désir d'achat ou par la suite votre plaisir de jeu. Alors bien évidemment je vous arrête tout de suite, je ne poserai pas la question à Xavier hein, que vous retrouverez en, en fin d'émission au moment du générique euh, mais je vais plutôt me tourner vers des gens raisonnables à commencer par, par toi Charlotte. Comment tu vis euh, bah, cette D, quel impact ça a toi dans ta façon de consommer et de jouer Alors euh, la direction artistique c'est à ah, titre hyper important pour moi, c'est ce qui va me, me donner envie de m'intéresser au jeu ou non, au-delà de, du type de jeu auquel euh, le jeu dans lequel le jeu s'inscrit. Donc j'ai évidemment des styles graphiques qui sont assez euh, assez définis et tout ce qui se rapproche de ce que j'aime bien en termes d'illustrateur, ben, ça va forcément avoir un impact et je vais m'y intéresser. Et par ailleurs, tout ce qui est jeu qui est fidèle à un univers que j'aime bien, que ce soit de la BD ou du jeu vidéo qui est transposé dans le jeu de plateau, je vais avoir envie de m'y intéresser particulièrement parce que j'aime l'univers initial et que j'ai envie de voir un petit peu le... ce que d'autres créatifs vont faire pour donner vie à nouveau à un, à un univers sur un autre support et pour d'autres types de joueurs. Et à l'inverse, du coup, et c'est pour ça que je rebondirai bien sûr après sur, sur la vie de Xavier, est-ce que ça peut être rédhibitoire pour toi c'est ça la vraie est question, que... est-ce qu'une DA peut te dire non ce jeu-là je ne l'achète pas, je ne le sens pas Oui, ça c'est complètement, soit si je considère que le jeu qui est un jeu pour enfants a une direction artistique enfantine, dans ce cas-là je suis ok pour euh, m'y intéresser, mais s'il y a des jeux avec une direction trop, euh, ouais, trop comment dire, trop différente du type de jeu et des mécaniques euh, en question, je vais avoir beaucoup de mal à m'y intéresser, j'ai pas mal d'exemples en tête qui me viennent, mais on, on y viendra peut-être après spécifiquement euh, au cas par cas, et du coup, la direction artistique, il ouais, y, y a des univers, il y a des illustrations et il y a des couleurs que, que j'aime pas du tout. Tout ce qui va être trop, trop sombre, trop sobre, je vais avoir du mal à m'y intéresser, sauf si c'est des Eurogames. Les Eurogames, forcément, c'est plutôt sobre, c'est plutôt sombre. Et du coup, tu sais un peu à quel type de jeu tu as affaire. Après, si c'est pas spécifiquement dans ce style de jeu-là, je vais me dire que ça manque un peu de vie et qu'ils auraient pu apporter un, un côté plus dynamique, plus coloré, plus moderne en fait. Ce qu'on reproche vachement aux jeux de société d'il de, y a 15-20 ans, c'est que c'était pas beau et assez repoussoir pour la personne qui voudrait s'y intéresser. Alors du coup, je rebondis tout de suite, je saute Kevin pour l'instant, je rebondis sur Xavier parce que là, on vient de, tu viens de toucher les deux sujets qui... Euh qui le concerne particulièrement, à savoir, et donc du coup double question, euh, Xavier tu apprécies particulièrement ce qui peut paraître un peu vieillot, sans être forcément péjoratif, mais euh, on va penser à Eutia, tu vois ce genre de design, tu m'as dit que Might and Magic ça te plaisait parce que ça te renvoyait à ça, et à côté de ça, toi tu as des veto euh, sur des illustrateurs, ou sur des types d'illustrations, est-ce que tu veux tenter de justifier finalement ces aberrations c'est pas facile à justifier parce que déjà, euh, sans aller jusqu'au mot de détestation, mon désintérêt total pour certains illustrateurs ne s'explique pas par des raisons euh, scientifiques. Hein. C'est physique. C'est je vois l'illustration et je me dis non, ça c'est pas pour moi. Même si l'illustration n'est pas moche en elle-même, je le reconnais, mais euh, c'est juste pas mon style. Après, euh, bah, disons qu'il m'est arrivé de m'intéresser, voire même d'acheter des jeux basé principalement sur leur direction artistique. Hein. Par exemple, Dwellings of Elder Vale*, euh, j'ai quand même d'abord craqué sur la direction artistique avant de m'intéresser au jeu lui-même. Donc, euh, c'est vrai que je suis assez sensible à la direction artistique. Je ne suis pas du tout contre les jeux abstraits qui ont une direction artistique très sobre. Mais euh, finalement, je rejoins Charlotte sur ce point-là. Il faut que ça corresponde au type de jeu. Si jamais il y a une direction artistique qui est en vrai décalage avec le type de jeu... Ça peut m'intéresser, mais faut il faut qu'il y ait vraiment une justification intéressante derrière pour que je me dise, ah, tiens, finalement, c'est pas mal. Par exemple, j'ai un, un exemple, c'est euh, un jeu japonais qui a été édité d'ailleurs en Europe aussi, qui s'appelle euh, Coffee, Coffee Roaster. Et j'aime beaucoup la version européenne. La version japonaise, elle est, pour moi, abominable. Visuellement, elle est... Ça ne va pas du tout. Il n'y a rien qui va. Pourtant, c'est le même illustrateur que illustratrice, d'ailleurs, je crois, que euh, Let's Make a bus, bus Route, qui parle de faire des mmh. lignes de bus dans la ville de Kyoto. C'est exactement le même type de graphisme, et pourtant, sur Let's Make a Bus Route, ça passe très bien pour moi. Mais, Mais sur... t'es capable, du coup... Oui. Vas-y, termine, si tu veux. Mais vas, euh, vas termine, termine. C'était juste pour, pour dire que, justement, sur le thème de se faire une tasse de café, l'ambiance très enfantine des dessins ne m'allait pas du tout. Mais t'es capable, moi, c'est ça qui me... Alors, moi, je suis incapable de jouer à des jeux trop abstraits. J'ai toujours l'exemple de, de Asoul, j'y ai joué, c'est un très bon jeu, mais euh, esthétiquement et mécaniquement, mais moi, s'il n'y a pas un minimum d'univers, on parlait de l'or non plus, hein, de, de, de livres d'histoire, mais si je peux pas m'intégrer à quelque chose, m'immerger dans quelque chose, je n'y arrive pas. Toi, même si le jeu est excellent, on avait le cas d'Endless Winter, que du coup, tu n'as pas testé, mais qui semble être reconnu comme un bon jeu, même si on te dit que c'est le meilleur jeu du monde, je ne dis pas que c'est le cas pour celui-là, mais en général... S'il n'y a pas les illustrations qui te plaisent, tu n'y toucheras même pas avec un bâton. C'est possible. possible. Pour l'instant, de cet illustrateur-là, j'ai joué avec toi, Kevin, d'ailleurs, je crois aux architectes des Royaumes de l'Ouest. C'était les architectes, hein, je crois. Ça. Et le jeu en lui-même était plutôt sympa. Mais franchement, j'évitais de regarder les cartes, surtout les cartes de personnages. Je ne je, je, je peux, peux pas. Ça ne colle avec aucun univers. Pour moi, ça va pas du tout. Ça va pas du ouais. tout. Et ah ouais. Kevin, est-ce que tu veux faire la... Ah, vas-y, vas-y, vas vas vas vas Non, non, du tout, mais justement, ce que j'aime bien avec ces illustrations-là, c'est que c'est ni trop moyenâgeux, ni trop moderne. C'est une espèce d'illustrateur de... hybride ou illustratrice. Hein, je suis désolé, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais je trouvais ça intéressant. C'est un que homme ça, pour le Ça change, c'est ni trop rétro, ni vieillot. Et c'est vrai que c'est un mélange entre les deux qui n'est pas facile à situer, mais je trouve... Pour ma part, ça a marché. Mais il y a plein de gens qui n'aiment pas. J'ai beaucoup entendu de personnes qui n'aimaient pas du tout cette direction artistique-là. Moi, moi ce, que je reproche à, ce que je reproche à cet illustrateur, c'est en fait les tronches. Mmh. Ultra, pour moi, c'est ultra caricatural. Et donc, ça peut passer sur certains jeux, mais c'est tout le temps la même chose. Et franchement, voir des personnages, mais vraiment laids tout le temps, ça m'énerve, J'allais dire, il y a peut-être aussi le fait qu'on le voit trop, et c'est aussi le problème d'autres illustrateurs, il y a des gens qui saturent de, de Vincent Dutré. Euh, alors est-ce que justement tu veux faire la... Il y en a, il y en a. Euh, <rire> J'en ai vu. Euh, Kevin, est-ce que tu veux faire la synthèse, peut-être aussi rebondir éventuellement sur Unconscious Minds, qui, euh, qui pour le coup a des illustrations aussi assez... Euh, qu'on ont pu être critiquées, mais qui sont clairement, là, thématiquement, qui collent vraiment aux, aux mécaniques du jeu. Ah puis Unconscious Minds, c'est encore autre chose, dans le sens où... Euh... Ils ont axé leur direction artistique sur sur deux illustrateurs différents. Un pour le côté onirique et l'autre pour le côté plus réaliste. Justement, c'est-à-dire Vincent Dutré, et Andrew Bosley, donc euh, l'illustrateur de, de de Everdell, entre autres, euh, pour la, le côté plus onirique. Euh, et ouais, c'est vrai que c'est un c'est un jeu magnifique. Pour en Revenir à la question d'origine sur la DA, pour moi aussi en fait c'est super important. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai un traitement de faveur parce que j'ai une opinion quasiment aussi tranchée que celle de Xavier sur certains points. Euh, par en fait, exemple, pour moi aussi, de Miko, en fait c'est non, en fait simplement. Euh, et encore une fois, comme vous l'avez dit Xavier, hein, c'est purement subjectif. Je saurais pas t'expliquer pourquoi, mais enfin, je trouve, ça, je trouve ça assez vilain. Et encore une fois, je sais pas très bien en quel registre de jeu ça pourrait Aller, en fait, je ne sais pas dans quel registre de jeu on pourrait s'orienter pour avoir des illustrations qui miraient, en fait, simplement. Là, par exemple, j'ai traité récemment Nova Roma, qui est un jeu qui devrait paraître euh, d'ici quelques mois sur Kickstarter. Le jeu il a vraiment très sympa. C'est un jeu de Stan Kondorski, euh, qui est un, un auteur de renom euh, qu'il faut suivre. Un de mes auteurs préférés, oui. Voilà, et je suis sûr et certain que la qualité sera au rendez-vous. Mais les illustrations de Miko, à chaque fois, bon, ça. Il y a, il y a aussi, peut-être, effectivement, comme tu disais, ce. Ce côté un petit peu euh, overdose, on l'a vu et vu et revu et revu avec euh, tout ce qui est architecte, paladin, etc. Mais aussi tous les jeux de Valeria et compagnie, Endless Winter récemment, etc. Donc on le voit beaucoup. Euh, il a un style qui lui est propre, donc au moins euh, c'est à mettre euh, plutôt à euh, son actif, hein, c'est plutôt positif. Mais quand t'aimes pas, vraiment t'as une, une ré réaction quoi, épidermique quasiment. Quoi. Vraiment, je peux pas non plus m'approcher tellement d'un jeu de, de lui, sauf si c'est mis par, sur la table par quelqu'un d'autre parce que nous en fait on, on mettra pas la main dessus en fait simplement après euh... parce que je sais pas vas-y ouais juste pour faire une, une rebondir là-dessus j'ai pas l'impression qu'on ait le même phénomène de saturation avec des illustrations d'Ayano tool même si lui aussi peut être critiqué pour son, son choix de couleurs souvent un peu flashy euh, mais j'ai l'impression que c'est propre aussi à une, une petite niche d'auteur qui peut-être ont un style trop tranché Ouais, je pense que ça vient aussi de ça, parce que vraiment, The Miko, c'est très très très distinct de tout ce qui se fait ailleurs, alors que O'Toole, c'est plus sobre, même si tu peux effectivement questionner la, la palette de couleurs par exemple, mais c'est un peu plus passe-partout, entre guillemets, que ne peut l'être euh, l'illustration de The Mico. En tout cas, c'est mon impression. Et est-ce que vous aimez les illustrations de Ryan Loca Ouais, ouais, beaucoup. Et aussi l je pense que c'est subjectif aussi, ah mais. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui c'est vrai, c'est sympa, sympa. j'aime bien. Moi, mmh. ah ouais. Je que. En plus, plus les paysages, les bâtiments, les moyens de locomotion que les personnages, mais oui. Parce que ça, moi, j'ai pas mal d'amis qui n'aiment pas du tout, du tout la direction artistique, enfin, les, les illustrations de Ryan Noca, qui est aussi l'auteur de la plupart des jeux euh, qu'il illustre. Je crois qu'il Oui, il fait tout, est ouais. ça, Il, il fait, euh... est vraiment hyper polyvalent. Et moi j'adore, j'adore Sleeping Gods, à hein, mon oublié, j'adore Nirenfar, et Above euh, and Below, j'adore aussi. Et moi, les, la, la majorité de mes amis ne veut pas jouer euh, au jeu de Ryan Loca, parce qu'il n'aime pas la direction artistique d'aucun de ces jeux. <rire> c'est dramatique, parce que là, en termes de, de rapport euh, thème-mécanique, euh, thème comme c'est lui qui fait les deux, je dis on peut pas être plus proche, je pense que... Il ouais, y a une cohérence d'ensemble, mais il y a une répulsion, un peu comme ce que vous disiez juste avant, qui fait qu'ils ne veulent même pas s'intéresser aux règles, alors que on joue toutes les semaines, on est gros joueurs, on, on touche à plein d'univers, mais ces illustrations-là, il y a un truc qui ne va pas, qui leur plaît pas du tout. On parle de six personnes, hein, mais c malheureusement, c'est des personnes avec qui je joue chaque semaine, donc, ouais. Je... Ouais, voilà. <rire> donc je ne joue pas les des de Ryan Loca. Euh, voilà. mmh. Il y a la même chose avec euh, Sami Laxo hein, qui, euh, mmh. qui, euh, qui a aussi illustré tous les jeux qu'il a créés, ou quasiment euh, illustré tous les jeux qu'il a créés. Et euh, oui, c'est des gens qui ont peut-être plus une patte, euh, je ne vais pas dire artiste, parce que ce serait méprisant pour tous les autres, mais un côté un peu plus traditionnel dans l'illustration. Je ne sais pas si vous le ressentez comme ça. Mmh. Vous savez, moins illustration de jeu, mais juste c'est un illustrateur. quoi. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Le côté un peu crayonné, même si c'est pas... J'ai pas ouais. le bon terme technique, mais le côté euh, un peu um, brouillon, pastel, euh, un peu comme un rêve, je trouve que ces illustrations, on dirait vraiment un univers onirique, comme un brouillard d'illustrations et de couleurs. Et le fait que ce ne soit pas purement euh, net et très euh, fin comme illustration, il y a plein de gens qui trouvent que ça ne fait pas fini. En tout cas, c'est les goûts et les couleurs, hein. c'est difficile à expliquer, mais moi j'adore ces univers et j'adore les illustrations. C'est une petite frustration pour moi de ne pas trouver de joueurs qui veulent jouer <rire> dans ces univers-là. Ah ouais, bah pour le coup, Xavier Kevin, vous vous êtes bien trouvés, si vous avez les mêmes, euh, les mêmes allergies aux, aux, aux mêmes illustrateurs. Alors Xavier, tu as déjà un petit peu répondu, la question suivante, elle, elle visait à chapeauter un petit peu tout ça. Qui à part donc Xavier et à part moi, qui l'ai déjà confessé plusieurs fois euh, honteusement, euh, a déjà bacqué un jeu pour une DA, c'est-à-dire un bouquin pour sa couverture, en se disant bon, on verra si c'est bien mais j'adore la DA donc je back ou j'achète. Bah moi, <rire> après, euh, honnêtement il y a plusieurs jeux qui me viennent en tête, c'est Darkest Dungeon mais ça c'est pour le côté licence, produits dérivés, je l'ai pris alors que j'avais vu des vidéos de gameplay et j'étais pas convaincu par le gameplay. J'ai du mal à ne pas le backer à cause de ça aussi, à cause de ah, la licence. Mais ouais. je l'ai quand même backé. Et il y a deux autres univers que je trouve super intéressants et que j'ai backé juste pour la DA. Sachant que je me doutais que les mécaniques seraient bonnes, c'est euh, Vampire The Masquerade Chapters de Flyers Games et Werewolf The euh, Werewolf Ritual uh, Reaction qui du coup vient, vient d'être... Ils ont terminé la campagne il n'y a pas très longtemps. Fin d'année dernière, ouais. Ouais, et c'est je trouve que c'est intelligent parce qu'il propose vraiment une... Une direction artistique innovante, inédite, moderne, qui reste très sombre et qui, moi, m'a tout de suite plu. C'est un peu comme les univers de Lovecraft. Il y a des univers comme ça qui t'absorbent et tu. tu en fait, c'est plus de l'art que tu apprécies au-delà du jeu. C'est que c'est presque uniquement l'attrait pour l'art en général qui fait que tu baques un jeu. Et avant de rebondir, du coup, sur ton ressenti sur tout ça, Kevin, coupable aussi ou, ou non Toi, t'es trop rationnel pour je ne me lancerai pas des fleurs à ce niveau-là, mais... Euh, <rire> euh, C'est trop bien pour nous, quand même, non <rire> <rire> Je ne pense pas avoir backé uniquement sur l'ADA. Euh, mais ça oriente énormément le fait que je m'intéresse ou non à un jeu de prime abord, en fait. Donc, euh, je peux passer certainement à côté de grosses pépites, simplement parce que l'ADA ne me parle pas, ce qui est un petit peu bête aussi, d'un autre côté. Euh, mais effectivement, que ça ait pu m'attirer sur certains projets, très clairement, oui. Euh, par exemple, le Scarface 1920, très clairement, euh, c'était d'abord le gros, gros coup de cœur visuel, avant ensuite de se pencher sur le sujet euh, vraiment du jeu, des mécanismes, etc. Et, et ce qui fait que j'ai baqué finalement. Mais baqué uniquement sur la DA, je pense pas encore. Par contre, j'ai pu avoir des coups de cœur sur la DA qui m'ont vraiment poussé à m'intéresser à un jeu. À t'intéresser au jeu, ouais. Et du coup, pour vous deux autres peut-être, et encore plus pour Xavier, parce que toi du coup Charlotte c'est des jeux non livrés, tu nous parles des jeux Flyo s'ils ne sont pas arrivés encore, oui. euh, est-ce que Xavier tu as pu être déçu, parce que finalement je me disais en préparant l'émission que quand j'ai craqué pour une DA j'étais rarement déçu, et est-ce qu'on peut dire ou est-ce que je vais trop loin que si tu pars d'une DA qui est déjà cohérente, qui est déjà travaillé avec un, tu vois, quelque chose de, de, de, trop, de, oui, de très cohérent, est-ce que c'est pas déjà un indice que ce sera plutôt un bon jeu que ça va peut-être un petit peu loin. Je me suis dit aussi, parfois, ça peut être trop simple, ou pas selon tes goûts, mais est-ce que c'est quand même pas un signe de qualité, quelque part Je sais pas. Pour revenir à la première partie de ta question, en fait, je m'aperçois que ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que je pouvais euh, me lancer euh, sur un jeu euh, rien qu'avec la DA, et la petite nuance, c'est a priori, j'ai jamais baqué de jeux sur une DA. J'ai acheté des ah. jeux sur une DA. Par exemple, Dwellings of ouais. Under je l'ai acheté euh, sur Internet, après que la campagne ait été finie, après que le jeu soit livré même. Donc je ne connaissais pas du tout ce jeu, et un jour, je, sais pas, je crois que j'ai eu une pub sur Facebook, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette horreur C'est encore un jeu chinois à deux France, ça va être un, un truc euh, à passer. Et puis j'ai cliqué dessus, et c'était un vrai jeu de société. j'ai fait, ah oui, la, la, la, la DA, ça me va bien. Donc pour l'instant, euh, je veux dire, entre baquet et puis le temps d'attente, et quand le jeu arrive, je suis déçu, j'en ai, ai pas d'expérience pour le moment. Euh, pour l'instant ça s'est bien passé euh, un, jeu pour lequel, un jeu que j'ai backé en partie pour l'ADA et en partie pour le mécanisme de jeu c'était King Hill je ne sais pas si vous vous souvenez c'est un jeu fait alors là aussi euh, c'était un, un premier jeu d'ailleurs si je me souviens bien oh un auteur euh, tchèque ou polonais ou hongrois peut-être enfin de l'Europe de l'Est et j'adore... On a fait une partie avec Kevin il n'y a pas si longtemps. Moi, j'adore cette direction artistique euh, Flash Gordon des années 80. Les... Oui, t'es très rétro, toi, de, de manière générale. Les personn... Non, mais les... c'est au-delà de ça. Les personnages dans le jeu, les cartes qui représentent notre héros, c'est au-delà du kitsch. C'est du concept à ce niveau-là, tellement c'est... Parce que franchement incarner un mage qui est dépeint comme un comptable de 45 ans, chauve, bedonnant avec des lunettes, <rire> ça envoie pas du rêve en termes de médiéval fantastique. Et pourtant, moi je kiffe à fond, j'adore ça, je suis, beau, je suis sur d'autres beaux jeux beaucoup plus cohérents visuellement, mais celui-là, oui, en partie, en partie euh, euh, si j'avais baqué que sur l'ADA, j'aurais pas, pas parié un instant qu'il serait bon. Ouais. Mais, comme en même temps, c'était aussi un placement d'ouvrier, que j'aime beaucoup ce mécanisme de jeu-là, que je m'étais renseigné. Ça semblait assez cohérent. Et pour l'instant, bon, Kevin euh, dira ce qu'il en pense, mais j'ai plutôt été satisfait de l'expérience, de personnellement. C'est un, un truc qui ne révolutionne pas l'univers du jeu, mais c'est un jeu solide, bien sur ses appuis. Et il euh, y a de quoi faire dedans, quoi. Donc c'est sympa. Mais autrement, euh, ben bah non, pour l'instant, de la direction artistique. Euh, et puis finalement, j'étais déçu. Alors, la deuxième partie de question sur est-ce que une direction artistique cohérente présuppose justement un jeu Ça être un gage de qualité un ouais. gage de qualité non parce que je viens aussi du monde de la BD et tu peux avoir des une BD magnifique visuellement et totalement nulle sur le plan du scénario donc ouais. pour moi c'est vraiment deux choses séparées un petit mot Kevin avant de revenir sur Charlotte et sur les, les craquages Flyos un petit mot sur ce que vient de dire Xavier moi, j'ai pas bien oui. compris, excuse-moi. Ah, Je pense qu'il t'a sollicité. Je pense que Xavier attendait ton, ton soutien concernant ces craquages, euh, ces craquages Facebook. <rire> euh, <rire> Dwellings are Arbel -dwell, non. C'est juste qu'il a dit que c'était un, un truc à 2€ euros à la base. Wish, c'était pas à 2€ clairement. Non, hein, si vous intéressez à 2€, un petit non. peu, c'est un jeu à 2€. Non d'ailleurs bien qu'il y a Andromeda, Andromeda's Edge du même auteur qui arrive bientôt ça devrait être assez salé aussi à ce niveau là ouais. mais avec une très belle direction artistique là aussi euh, par contre moi je me posais la question euh, sur le, le présupposé que tu laissais entendre à propos d'une qualité d'un jeu euh, en se basant sur la direction artistique, effectivement ça peut vouloir dire que l'éditeur est prêt à mettre de l'argent sur euh, la direction artistique donc c'est peut-être un, un gage de, de sérieux ou d'ambition tout du moins, mais pas le jeu à, à proprement parler en termes de, de gameplay euh, par contre, il euh, y a peut-être aussi la question, alors je sais pas, c'est peut-être euh, peut complètement du vent, euh, la question d'un biais cognitif qu'il pourrait y avoir une fois qu'on est euh, euh, comme on est en pamoison devant une direction artistique, est-ce qu'on n'est pas plus enclin à se dire le jeu est vraiment bon aussi Et c'est peut-être un biais que moi je peux avoir aussi sur Kickstarter peut-être qu'on apprécie plus facilement un jeu qu'on a baqué qu'un jeu qu'on a vu dans le commerce dans une boutique, je sais pas, c'est une impression Exactement. mais que... je pense que je suis plus lax avec les jeux que j'achète sur etc ouais. ouais, surtout quand on a on a cramé un all-in. Alors du coup, ouais pour, pour boucler la boucle, Charlotte, donc tu as mentionné surtout deux jeux FlyOS qui sont de jeux non livrés, qui sont deux jeux quand même relativement coûteux. Euh... T'as baqué juste pour la DA, mais t'as quand même regardé un peu comment ça tournait, non Ou vraiment tu t'es jeté à l'eau parce que t'étais captivé par les univers proposés Alors c'est un truc qui m'est jamais arrivé parce que avant, bon, j'ai déjà reçu des jeux que j'avais baqués, je, je les mentionne rapidement, c'est Zombicide et le 32 de Fer, le Wargame, le jeu de figurines. Et ça je savais que je ne serais pas déçu. Pour les jeux de Flyos, en fait, j'ai baqué tout de suite. C'est-à-dire, j'ai même pas eu le temps de regarder la page KS, j'ai baqué et après j'ai regardé. Et je me suis dit déjà que ça me plaît au niveau de la direction artistique et en plus en lisant les mécaniques en regardant les vidéos tout ça c'est exactement ce que je recherche moi en tant que rôliste, qui n'a pas toujours le temps de faire le... Enfin, qui n'a pas le temps de jouer je suis toujours la MJ donc du coup là ça va me permettre de jouer en tant que joueuse dans mes univers emblématiques de quand depuis que, que j'ai 16 ans donc ça fait 20 ans quand même et franchement je me suis pas posé la question je me suis dit avec une direction artistique comme ça c'est ce que ça rejoint un peu ce que tu disais Kevin quand tu mets autant de moyens dans une direction artistique à faire appel à des mecs qui sont des, des références absolues d'illustration, quand tu mets autant d'argent, c'est que tu es un vrai passionné, c'est que tu, tu veux vraiment euh, rendre honneur, en fait, rendre hommage aux univers que tu aimes, et c'est le cas pour l'équipe de Flyos, c'est qu'ils aiment ces univers-là, qu'ils ont mis les moyens dans la direction artistique, et ça se voit en un clin d'œil. Et du coup, tu as envie d'y aller, tu te dis, ces mecs-là, ils vont faire du bon boulot. Donc... Effectivement pour moi je me suis dit il n'y a, a aucun doute j'y vais, je fonce et en plus ces mécaniques ont l'air chouette. <rire> c'est vrai que c'est rassurant, ce côté rassurant je le comprends. Euh, alors, Charlotte tu gardes la parole du coup puisque dans cette deuxième partie d'émission on avait envie euh, de profiter quand même de, ton, de ta fonction hein, au sein d'un éditeur français pour euh, poser quelques questions dans, sur ce qui va concerner la, la création du jeu tout en restant donc sur le thème de la l'ADA qui est le thème d'aujourd'hui. Euh, bon, en tout cas il y a pas mal de questions que j'ai toujours voulu poser à, à ce sujet. Et euh, la première, elle est, euh, je ne sais pas si tu peux répondre de manière générale, ou en tout cas sur ce qui est propre à, à, à ton, euh, ton employeur, ton, ton, ton studio, euh, quand un auteur crée son jeu, euh, partant du principe, qu'il ne vient peut-être pas avec l'illustrateur qui va avec, est-ce que c'est toujours lui qui choisit qui, avec qui il va travailler Est-ce que c'est forcément l'éditeur qui impose un, un illustrateur euh, Comment ça marche cette première rencontre, ou ce, cette création de binôme, on va dire alors, il y a plusieurs choses. Euh, il, y a... Alors, il y a deux choses. Il y a les auteurs qui n'ont jamais sorti de jeu, qui ne connaissent pas bien l'industrie et comment fonctionne l'édition. Et du coup, souvent, ils viennent avec un, un compère, une amie, un ami qui est illustrateur ou qui fait du graphisme et ils ont construit le projet à deux. Donc, ils viennent déjà en disant, euh, voilà, je vais vous présenter un proto, par contre, les illustrations, ce sera forcément les illustrations de mon ami ou de mon ami IE. Et ça, ça pose vraiment des gros problèmes, parce que nous, en tant qu'éditeurs, on est responsable de la direction artistique, de la cohérence de la direction artistique par rapport aux jeux qu'on édite de manière habituelle. Et ça, c'est très problématique, on l'a déjà fait. Et les premiers auteurs, ils ont envie de chouchouter leur jeu, ils ont vu le projet depuis le début avec leur ami illustrateur. Et ça, c'est très compliqué, parce que nous, on ne peut pas, on n'accepte pas ce genre de choses. On l'a déjà fait, c'est très difficile comme processus, parce qu'il y a pas mal de personnalités qui rentrent en ligne de compte. Qui ne veulent pas prouver telle ou telle chose. Et en fait, être éditeur de jeux de société, ça veut dire faire confiance à cet éditeur pour trouver les bons illustrateurs pertinents avec le type de jeu dont il s'agit, pour ne pas avoir une décor décorrélation entre la direction artistique et le niveau de difficulté des mécaniques, en fait. Donc tu nous dis qu'en fait, il est, à ta connaissance, ou du moins dans ton secteur, toujours ou quasiment toujours imposé. Alors Choisi par l'éditeur, en tout cas. C'est toujours choisi par l'éditeur. Après, il y a des discussions, hein, bien sûr, en disant « toi, tu avais pensé à quel thème bon, ?» Quand on dit « toi », c'est à l'auteur. Hein. « À quel, à quel mmh. thème tu avais pensé »« Est-ce que tu avais pensé Est-ce que tu aimes bien certains illustrateurs ?» Comme ça, ça peut nous donner des pistes. Et si ça nous semble cohérent, on peut aller les contacter pour voir ce qui est possible. En tout cas, tout ce qui est euh, management de projet, de, de, de trouver un illustrateur, trouver une direction artistique, ça doit rester... Euh, chez l'éditeur. C'est lui qui continue à prendre les, les décisions à ce niveau-là, sinon c'est trop compliqué. Je pense aussi qu'un auteur, il vient voir un éditeur parce qu'il lui fait confiance, parce qu'il a déjà vu ce qu'ils ont édité par ailleurs et que du coup, voilà, on nous confie des mécaniques. En général, les prototypes sont des feuilles blanches. Ça ressemble à rien, hein. c'est simplement des mécaniques, des règles, mmh. des feuilles blanches, du carton, il n'y a pas d'illustration. Et c'est à nous de trouver quel univers porter sur ce, sur, sur, sur ce qu'il a pensé en fait. Et à ta connaissance, ça c'est plutôt une généralité, c'est pas forcément propre à, à Funforge Non, non, non, c'est pas propre à Funforge, c'est souvent... Alors, moi j'ai fait un stage il y a très longtemps chez Matago, c'était aussi la même chose, ça a sûrement changé. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des illustrateurs qui sont très suivis, très connus, et en fait, paradoxalement, certains éditeurs vont demander spécifiquement ces illustrateurs-là, parce qu'il y a un buzz autour de ces gens-là. Genre Zomiko Voilà, <rire> ou Marc Simonetti, ou d'autres voilà, personnes... Et du coup, ils vont spécifiquement rechercher ce mec-là parce qu'il euh, y a des illustrateurs qui, se font, qui font énormément de communication sur leur propre réseau également. Donc, c'est intéressant pour un éditeur d'avoir l'illustrateur qui est très, très actif sur Twitch, qui est actif sur Facebook. Et qui sont suivis, du coup. C'est ouais. ça. Mmh. Ça te fait en fait un autre biais de communication auprès de quelqu'un, euh, via quelqu'un qui est suivi et très apprécié par énormément de personnes... Euh, depuis des années, depuis son premier jeu, qu'il a illustré, deuxième, troisième, peut-être que parfois ils viennent de, du milieu de la BD, parfois du jeu vidéo. Donc tout ça, c'est à prendre en ligne de compte, mais euh, clairement, c'est plus facile pour un éditeur de, de signer un auteur en lui disant « on a signé ces mécaniques-là, et pour le reste, fais-nous confiance, on va, on va faire un truc sympa ». L'idée, ce n'est pas vraiment d'imposer la chose en disant « tu pas le choix, tu pas le droit de dire ton mot, quoi que ce soit là-dessus ». C'est simplement de le tenir au courant et d'essayer de trouver quelque chose qui soit cohérent avec son projet initial. Donc, ton. Ouais, L'auteur, en gros, soit il, vit, il connaît le système, il vient, comme tu dis, avec des feuilles blanches et des, et des gribouillages, euh, soit il n'en sait rien, mais tout ce qui a été fait, du coup, en amont avec son illustrateur fétiche, euh, c'est perdu, en fait, c'est ça C'est quasiment perdu. Alors, c'est perdu, enfin, c'est perdu. Il y a plusieurs choses possibles, soit on dit bah, « nous on ne travaille pas comme ça » et peut-être qu'un autre éditeur acceptera que vous travaillez en binôme comme ça, sous, mmh. euh, sous la direction d'un directeur artistique qui va vous aider à, à mener le projet, mais en général c'est très compliqué. Ça ne va, okay. va pas être possible. Ah, dans le milieu du jeu de société que je connais moi, peut-être qu'il y a certaines exceptions, hein, mais c'est très peu courant d de venir avec un illustrateur ou d'imposer un illustrateur de, de son choix. Ne serait-ce que okay. par rapport à des questions de distribution et de tendance de marché. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait, euh, il y avait beaucoup de jeux euh, fantasy, il y avait trop de jeux fantasy, et du coup, faire de nouveau un jeu dans, dans l univers fantasy, ce n'était plus possible. Donc nous, on avait par exemple sorti Quantum. Je ne sais pas si vous voyez le jeu. C'est un jeu FunForge, du coup, c'est un jeu c'est de la science-fiction, histoire de sortir un petit peu de toute la masse qui sortait uniquement des univers fantasy, alors qu'à la base, l'auteur, il voulait quelque chose dans un univers fantasy. Et tu peux, ah, est -dire, tu peux littéralement dire, euh, hey, ton space opéra, là, en fait, ça va être un fermier euh, avec des moutons. Exactement. <rire> D'accord, ouais, ok. Mais... On garde vraiment que le, le, le cœur du cœur, quoi. Les, les mécaniques. Euh... C'est ça. Après, si la personne nous dit vraiment, ça me gêne, je n'ai pas du tout envie, je ne sais pas, par exemple, ce ne serait pas Fun Forge, mais un autre éditeur dit, je voudrais que ce soit un jeu sur la colonisation. L'auteur nous dit non, on ne va pas insister. <rire> qu'il n'y a pas de problème de morale par rapport à ce qu'il a envie lui de faire et nous ce qu'on qu a envie de faire. Il faut trouver quelque chose qui soit à mi-chemin, mais qui soit cohérent par rapport aux attentes des joueurs, par rapport à notre époque, par rapport au marché où on va distribuer le jeu. Il y a plein plein de choses qui sont à prendre en compte en fait, au-delà de la direction artistique. C'est des choses que vous saviez ça messieurs, peut-être toi Kevin qui a quelques rapports avec des, des éditeurs au Japon avec au, au Japon et ailleurs d'ailleurs aussi. Hein, mais oui, euh, pardon d'être aussi rédicteur. Je... Non, non, c'est pas grave. Mais effectivement, c'est un peu les retours que j'ai pu en avoir également, mais je suis beaucoup moins euh, dans la connaissance de ce genre de sujet-là que ne peut l'être Charlotte. Donc euh, non, je, je me range à son avis, je veux bien la croire. Effectivement, c'est les quelques retours que j'ai pu en avoir aussi, si ce n'est effectivement euh, certains des, des éditeurs un petit peu, euh, comment dirais-je, indies, comment on pourrait dire, qui font tout par eux-mêmes comme on l'a mentionné tout à l'heure, notamment avec certains projets Kickstarter où tu vois que là ils ont fait leur petite sauce ensemble et ça a parfois bien marché, parfois beaucoup moins. Mais je pense que dès que, que tu as une boîte d'édition suffisamment conséquente, tu ne peux pas tellement te le permettre, ouais, ça me semble relativement logique. Il y a beaucoup de considérations à prendre en compte, même si j'imagine que c'est voilà, moins vrai pour les auto-édités sur Kickstarter. On peut reparler de Hijacked par exemple, qui est un premier projet néerlandais, j'oublie le nom de l'auteur du coup qui est allé chercher The Miko, j'imagine, un grand renfort de, de brouettes de, de billets. Euh, C'est juste parce qu'il voulait un auteur qui buzz pour propulser son premier jeu. Mais... C'est une bonne stratégie, hein, ce genre de choses. Ouais. Parce que euh, ce sont des personnes qui sont très actives et qui vont faire connaître le projet avant même qu'il y ait le lancement du KS. C'est aussi ouais. une stratégie de marketing et de positionnement. Oui, bien sûr. Ouais. Après, du coup, l'illustrateur... Euh, est.. il du coup il apporte pas grand chose au jeu parce que finalement il, il arrive dans le processus créatif à la fin alors dans, cette, dans ce système là c'est à dire qu'il vient tout est fait il a juste à dessiner autour pour, euh, ça dépend, pour caricaturer un peu ça dépend des projets il y a des illustrateurs qui souhaitent absolument recevoir le prototype et y jouer pour, pour voir un petit peu comment par rapport au gameplay ils vont accorder euh, enfin, ils vont même demander des précisions sur la maquette en disant si je fais une illustration pour tel personnage ce personnage il sera comment il sera en portrait il sera de plein pied ils vont vraiment demander un brief. Alors c'est soit le directeur artistique qui envoie des briefs aux illustrateurs très précis, ça peut même se faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est l'illustrateur manquant d'informations à son goût, va demander au directeur artistique, « Cette illustration, je veux bien la faire. Par contre, quelle est la, posi le, la position du personnage Est-ce que derrière, il faut que ce soit très détaillé Qu'est-ce que tu souhaites vraiment comme intention dans l'illustration ?» Et ça, ce sont les mecs les plus sérieux avec qui on a travaillé. Ce sont des mecs qui sont très impliqués et qui veulent savoir comment leurs illustrations vont servir le gameplay et le matériel final, à quoi ressemble la carte quel format est-ce que dans cette illustration il faut que ressorte une certaine agressivité du personnage ou si il faut que ce soit une posture de méditation, ce genre de choses ça va si loin que ça ouais, ouais donc ceux-là sont vraiment les meilleurs et on voit la différence bon, après je vais pas donner des noms parce que ça peut être un peu... <rire> Gênant, mais en tout cas, euh, les personnes impliquées, on, je trouve que ça se rend bien dans le dans le produit final. On voit qu'il y a eu un travail ouais. de cohérence entre le gameplay et les illustrations. Ouais, donc il y a un vrai travail même d'études, presque de marketing autour de, de l'illustration finalement. Euh, est-ce qu'ils sont, tu, pour, pour conclure là-dessus, est-ce qu'ils sont choisis justement pour leur adaptabilité Est-ce que, est que chaque éditeur ou les mainstream ont un pool d'illustrateurs maison tu vois Ou est-ce que vraiment tu vas chercher le plus adapté ou celui qui semble te convenir, tu qui a, qui a la dernière fois. Euh, comment ça marche Il y a des cheptels un peu tu vois Il y a des clans euh... <rire> Il y a carrément ça en fait. Il y a... En fait, ça dépend de ce que tu édites. Et, par exemple, si tu as une gamme que tu édites depuis longtemps et tu vas sortir le petit nouveau dans la gamme, tu vas faire appel en général aux mêmes illustrateurs ou aux mêmes illustrateurs, parce que dans des projets, il peut y avoir une multitude d'illustrateurs différents. Euh, donc, il y a, par exemple, nous sur Tokaido, forcément, l'illustrateur qu'on garde, c'est Nayad, parce que c'est lui mmh. qui a toujours fait les illustrations, c'est lui qui connaît le mieux l'univers, il est hyper passionné par ce qu'il fait. On, en plus, c'est vachement pratique de travailler avec lui parce qu'on connaît un petit peu ses délais. Il aime bien prendre le temps, il aime oui. bien faire ses recherches. Enfin, Nayad, il fait énormément de recherches sur ce qu'il doit dessiner. Les animaux marins, les crevettes, à quoi ressemble une crevette, à quoi ressemble un crabe. Il fait un travail de recherche énorme, donc ça prend du temps et c'est calculé dans le temps en fait, de production et de pré-production. Donc, ce n'est pas tant uniquement dessiner les illustrations qu'on lui demande, mais c'est aussi tout ce travail en amont qui va faire pour euh, rester cohérent avec l'univers du Japon, par exemple, si je, si je donne cet exemple-là. Donc on a, euh, en l'occurrence, c'est l'illustrateur le, avec, le avec lequel on travaille le plus. Je pense que tous les éditeurs ont vraiment euh, leur chattel d'illustrateurs auxquels ils font tout le temps appel parce que ça marche bien, ce sont des personnes en qui ils ont confiance. Il y a une bonne relation. Et après, euh, par contre, il y a vraiment un, un travail de veille énorme que je fais, que Philippe fait, que que tous les gens du secteur du jeu font, de chercher les nouvelles pépites. Oui. L'illustrateur qui a quelque chose qu'on voilà, qui, n'arrive pas bien à définir, mais qui est vraiment sur une nouvelle tendance de marché, ou qui est, voilà, qui, dont les illustrations touchent les gens, on voit qu'il y a beaucoup d'engagement sur ce qu'ils partagent sur leurs différents réseaux. Et ça, c'est hyper important de rester, de rester en veille, parce que justement, il y a une saturation en ce moment de certains illustrateurs qui font beaucoup de jeux, qui illustrent beaucoup de jeux, et Ça se sent, vous le dites, je l'entends autour de moi, ça commence un petit peu à lasser. <rire> on a envie d'autre chose, on a envie de quelque chose de différent. Il faut rester à, à l'affût. Oui, c'est un peu sur, euh, ce sur quoi je voulais rebondir, parce que je, dire si on, si on travaille comme ça, du coup, il n'y a jamais de nouveau. Et du coup, on risque de tomber dans le travers que tu, dont tu parlais tout à l'heure, à savoir que pendant une période, il ne sortait que des jeux de fantaisie. On pourrait dire que là, pendant une période, ne sortent que des jeux de Mico, quoi, quelque part, je, je caricature, hein, c'est juste pour prendre un exemple. Ouais. Et du coup, euh, est-ce que paradoxalement, on n'en arrive pas au même point de saturation et de se dire, bon, il faut changer, mais en cultivant toujours les mêmes illustrateurs, est-ce que finalement, on ne se, se ferme pas un peu la, la porte Mais comme tu le dis, qu'il y a un travail de veille, du coup, non, euh, mais ça doit quand même pas être facile de percer pour un nouvel illustrateur, j'imagine. l'imagine. Ce pas évident. Après, ils sont débrouillards. Hein. Ils envoient énormément de, de portfolios, ils envoient des messages, des emails. ils vont sur les salons. Nous, sur les salons, il y a plein de gens qui passent et qui nous montrent leur book. Évidemment, on est tous très occupés, donc ils viennent, ils impriment un book. Et en deux, deux, enfin, deux, en deux secondes, on arrive à voir si les illustrations vont plaire ou vont même possiblement servir à un projet qui est prévu pendant deux ans. Et c'est là qu'on repère un peu les pépites, il faut vraiment rester hyper, euh, hyper en veille. Après, il y a différents types d'illustrateurs. Il y a des illustrateurs qui arrivent à faire tout style d'illustration. Et il y a des illustrateurs qui restent dans leur style d'illustration. Et c'est là que ça commence à se voir, c'est-à-dire que ça revient sur plein de jeux, de plein de jeux de styles différents. Finalement, en fait, du coup, la couverture du jeu ne te donne plus vraiment d'indices sur le type de jeu. C'est vrai. Puisque l'illustrateur fait aussi des jeux pour enfants, des jeux de poste d'ouvriers. Des, des jeux d'ambiance et on n'arrive plus trop à s'y retrouver. Donc, l'idée, c'est d'essayer de voir aussi qui est capable de se renouveler en tant qu'artiste, qui arrive à travailler sur plein de jeux différents tout en ayant un style différent à chaque fois. Et c'est vrai que ça peut être trompeur. Il faudrait presque avoir euh, un groupe d'illustrateurs par thème parce que, ayant. Euh, je sais plus, j'avais découvert The Miko un peu avant Endless Winter quand même, mais très vite, je l'ai associé à un genre de jeu qui est déjà des jeux que j'aime bien qui va pas être forcément vrai à l'avenir, tu vois, et euh, des jeux euro euh, medium plus quoi, et, et peut-être que des, des auteurs, des illustrateurs en tout cas au style aussi, aussi marqué vont t'induire en erreur en te disant ah bah c'est un jeu illustré par Zomiko donc c'est forcément un euro un peu un peu costaud, tu vois Ouais, c'est ça qui est le danger parce qu'on dit toujours dans, que ce soit en cinéma, en BD ou n'importe où, la couverture de ton jeu c'est vraiment la promesse, c'est ce que tu vas, c'est ce que tu communiques en premier lieu avec tes joueurs. Pour leur faire comprendre de quoi il s'agit donc si tu as vu ça sur un jeu famille un jeu de famille un jeu d'ambiance tu es perdu donc ça veut dire que tu dois faire l'effort de t'intéresser au produit et les gens on le sait hein, on n'a plus le temps les gens ils vont regarder rapidement ils vont voir euh, cette couverture une fois deux fois trois fois mais s'ils si, euh, savent pas vraiment de quoi il s'agit et qu'ils n'ont pas envie de faire la recherche spontanément ils le feront plus tard ou ils le feront jamais Il faut plus souvent jamais je pense même ouais mm -hmm pas c'est pas évident. Mais de toute manière, le milieu artistique, il faut toujours qu'il qu se renouvelle et il faut toujours qu'il y ait des choses un peu inédites qui se dégagent pour que, bah pour que les gens ne se lassent pas, tout simplement. Et pour être un éditeur qui ne se fait pas complètement enterrer par les autres, qui, eux, auront trouvé les bonnes façons de, de travailler avec leurs produits. Il faudrait presque des chasseurs de têtes. J'étais vu, Kevin, euh, il faudrait presque des chasseurs de têtes, maintenant, dans, dans le secteur du jeu de société, que chaque éditeur est son chasseur de talent... Euh artistique. Vas-y, Kevin. Euh, tu parlais de, de nouveautés, Charlotte, et euh, je voulais te poser euh, une question vis-à-vis -vis de ton opinion euh, sur les IA tels que Mid Journey, par exemple, qu'on voit de plus en plus fleurir récemment. <rire> et j'aimerais bien avoir l'opinion d'une éditrice sur le sujet. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait se voir utiliser dans certains jeux, ou est-ce que c'est quelque chose que euh, enfin, on a une, une réaction de rejet, on ne veut pas utiliser ça dans un jeu de société par exemple Qu'est-ce qui se passe au niveau des éditeurs Alors, C'est très intéressant que tu parles de ça parce qu'avant Noël, on a eu un grand débat où notre directeur artistique nous a montré mid-journée et ça a créé des réactions. Euh... La moitié de l'équipe était ré... enfin, horrifiée par ce type d'outil. Et l'autre, on trouvait que c'était génial à partir du moment où tu donnes une direction quand même au logiciel. Il faut que tu lui donnes des mots-clés parce que sinon, ça va te faire des illustrations magnifiques, mais il n'y aura pas de cohérence d'ensemble. Tu ça, ça n'y croiras pas une seconde en fait. Ça sera un trompe-l'œil qui ne fonctionne pas. Donc, c'est un grand débat. Il y a beaucoup d'illustrateurs qui se sont déjà exprimés là-dessus en disant que c'était vraiment une façon de tuer le métier et qu'il fallait y faire attention parce qu'après, on allait tout robotiser. Mais ce qui me rassure et ce qui nous, nous rassure finalement avec l'émergence de ces outils, c'est qu'en fait, si tu veux donner une âme à une illustration, tu auras beau avoir la meilleure app, euh, le meilleur logiciel possible pour te créer des illustrations incroyables et crédibles, elle n'aura pas d'âme. Si tu ne fais pas appel quand même à un illustrateur pour finalement réaliser cette illustration, c'est-à-dire que pour nous, mid-journée, ce serait une sorte de draft ou pour, pour donner rapidement une idée euh, de ce qu'on recherche, ce serait ah ben voilà, on a tapé quelques mots clés dans l'idée, ce serait ça, mais on veut que ce soit toi, avec ton style, qui réalise ce qu'on a envie de faire. C'est juste que, au lieu d'avoir un brief textuel, tu vas avoir un brief visuel. En disant bien sûr, tu prends toutes les largesses que tu veux. C'est une base de réflexion, tu en fais ce que tu veux. Je pense que ça, ça doit rester un outil comme ça euh, de pré-production, mais ça ne peut en rien, en tout cas pour le moment du, du, du débat que je m'en fais. Euh, ainsi qu'avec mes collègues, ça ne peut pas devenir le seul outil de création artistique. je pense, pardon, juste, je, je, juste ce, ce, ce point-là, euh, je, je pense qu'on euh, qu a dit la même chose de Deepel il n'y a pas si longtemps, et qu'aujourd'hui, les partie des éditeurs se contentent bien de jeux sans âme en termes de, de texte du coup hein, pour la traduction parce que ça coûte moins cher et donc sans faire le Nostradamus, je suis pas sûr que le danger soit écarté juste parce qu'il y a encore des amoureux du, du métier et du dessin aujourd'hui. Voilà, ah. j'ai plombé l'ambiance rends bon, euh, en fait. la parole Xavier. Ouais. Alors c'est bien parce que moi du coup je vais pouvoir en rajouter une couche, c'est en, en deux temps premier temps ça va être en tant que pur consommateur pas du tout en tant qu'animateur de la chaîne des ludovres tout ça moi, si jamais un jour, il euh, y a un jeu qui m'est présenté et que euh, je découvre que enfin c'est une IA qui a réalisé toute l'illustration, toute la DA, cet éditeur-là, il est blacklisté. C'est terminé. C'est fini. Il, faut, il pourra faire le meilleur jeu du monde. Ça sera terminé. Par contre, c'est vrai que je suis plutôt euh, d'accord avec l'argument de Charlotte, à savoir, au lieu de faire un brief textuel, faire un brief visuel et de là laisser l'illustrateur extrapoler, ça me semble une piste intéressante, Malheureusement, je ne suis pas du tout optimiste parce que je sais que si quelque chose est techniquement faisable, ça sera fait. Que ça soit bien ou pas, on a un vrai manque d'éthique et ce n'est pas maintenant ici dans le monde du jeu de société. C'est, je pense, en général. On, eu, on a tendance, je trouve, à utiliser d'abord et réfléchir ensuite. J'espère que euh, ça sera, comme Charlotte le dit, à savoir que ça sera finalement juste une aide supplémentaire pour des illustrateurs. Moi, je le souhaite et parce que je pense que c'est un outil intéressant, mais j'ai peur qu'un certain nombre. En fait, j'ai peur que quelque part, tout le monde soit sur les starting blocks en attendant quel éditeur osera le faire en premier. Qui va le faire en premier, voilà. exactement. Et ouais. qui va casser le tabou. Et ce jour-là où le, ca... le tabou sera cassé, même si c'est par une toute petite boîte qui n'aura finalement pas grand-chose à perdre et qui donc, se dira on y va, ça sera la porte ouverte et tout le monde s'engouffrera dedans parce que. Soyons honnêtes, en termes de coûts de production, c'est voilà, bien meilleur, à mon avis, de ne pas avoir à payer quelque chose. Je, je, encore une fois, Charlotte, je, je n'attaque pas du tout Funforge ou les éditeurs actuels, je parle de manière générale. Moi, j'ai peur de la nature humaine. Bah, oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui questionne beaucoup les illustrateurs qu'on connaît. Hein. Ils nous en parlent souvent. Euh, ça les inquiète. Et en même temps, nous, par exemple... Nous, peu importe quel éditeur, finalement, l'éditeur, c'est lui qui choisit si oui ou non, il a envie de faire travailler des humains. Et s'il a envie d'alimenter de de, cette relation en fait, très humaine qu'on a avec les illustrateurs avec lesquels on travaille. bon Et puis mettre en avant des illustrateurs sur un salon qui sont des IA. Alors, par exemple, tout ce qui est dédicace sur les salons, moi je sais que ce sont des moments magiques pour les joueurs. On a des illustrateurs qui viennent sur le stand, qui dédicacent, qui leur disent quelques mots, qui expliquent. Que, le concept, pourquoi ils ont dessiné de telle façon, depuis quand ils ont commencé à dessiner. Les gens ils sont en recherche de ça. Comment tu remplaces tout l'aspect humain avec une, illustre, avec une IA Ce qui est sûr, c'est que je pense que ce genre d'outil peut être très dangereux à partir du moment où une industrie devient purement habitée par la rentabilité financière et non plus par la passion. C'est ce genre de risque, parce que quand tu es un passionné du jeu et que tu es éditeur, tu ne vas pas forcément prendre ce genre de décision, tu vas avoir envie de faire travailler des artistes, parce que les éditeurs, ils ont une appétence pour tout ce qui est artistique, normalement. Après, s'il y a des gens qui sont rachetés, ça devient plus gros, et qu'ils disent rentabilité avant tout, honnêtement, c'est là que je m'inquiéterais aussi. Et Je me dirais, les mecs ils sont là pour produire tant de jeux par an, il faut que ça soit à moindre coût, donc on, on, supprime, ce, voilà, on supprime cette... Ce coup, parce qu'en fait, ce que, ce que vous savez, mais peut-être que certaines personnes ne le savent pas, mais les auteurs, ils touchent des droits d'auteur aussi. Mmh. Sur Monsieur les, Monsieur. les ventes de boîtes. Donc ça serait aussi... Bah, une économie, je sais pas si ça fait une économie de dingue sur les, les éditeurs, mais ça peut jouer aussi. Mais tu gardes quand même... Moi, je maintiens... Euh, côté un peu pessimiste euh, qu'à Xavier, c'est que même si tout le monde ne le fera pas, et je me doute bien que comme c'est le cas aujourd'hui, les plus gros éditeurs n'utilisent pas de pour traduire leur jeu, mais ça participe quand même à, au fait de tirer le métier vers le bas, et tu auras forcément une série d'éditeurs un peu milieu de gamme, qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui vont se retrouver devant un choix entre euh, « bon, est-ce que tu veux faire les dessins Ah ouais, mais c'est trop cher, et à côté, il y a l'IA, tu vois ?» Et tu auras cette espèce de mise en concurrence malsaine, à mon avis, qui va faire que de toute façon, soit l'artiste il va devoir enchaîner les petits cachets, parce qu'il est plus payé assez cher, et il va bâcler, ce qui arrive aujourd'hui avec les traducteurs qui font ça à l'arrache littéralement, euh, soit les gens passeront par l'IA, parce que de toute façon, moi aussi je vais éditer mon jeu de figurines, sauf que les figurines c'est cher, donc on va tailler là où on peut, traduction et, euh, et DA. Je ne dis pas que ça va arriver, j'ai peur que ça arrive malheureusement. Ouais, ça, ça arrivera de toute manière, c'est sûr, mais c'est ce qui vient aussi de, du milieu du jeu vidéo, hein. le, le milieu du jeu mmh, vidéo est beaucoup plus ouvert à, à ce sujet-là que nous. Parce que le jeu vidéo, c'est digital, on n'a plus le support physique, on n'a plus le plaisir à toucher des cartes, à regarder les illustrations. Moi, je sais que je fais beaucoup ça et mes amis aussi. Souvent, on joue et puis on va prendre une carte et on va regarder l'illustration, on va prendre le temps. Bon, parfois, ça embête celui qui est en train d'attendre. De... <rire> <d> <tantôt. rire> Mais il y, y a un aspect physique et une proximité avec, le... ouais, avec ce que tu peux toucher. Ce qu'on a moins dans le jeu vidéo, vidéo c'est déjà là, en fait. Il y a déjà, même si tu as des des artistes qui font des drafts pour des concepts, ce genre d'outil est déjà là et ça va continuer à se, à se répandre. Mais dans le milieu du jeu de société, ça va prendre du temps parce qu'il y a une résistance interne qui fait que personne... tout le monde regarde un petit peu ça de manière très étonnée et un peu admirative quand même parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que ce qui... les rendus qui sont faits en deux, trois clics, en deux, trois mots clés sont stupéfiants. Donc il y a une forme d'admiration, mais une... une admiration qui fait peur aussi. Après, dans le jeu vidéo, on est... Euh... On est souvent à l'avant-garde des déviances, on l'a vu dans plein de sujets. Et merci pour cette magnifique transition pas du tout scriptée, puisqu'on va glisser quand même tout doucement sur le troisième, qui était censé être le gros sujet de cette émission. Mais tout le monde sait que le troisième sujet, c'est celui qu'on met quand on n'a plus le temps. Celui du poids des licences dans le succès des projets participatifs. Alors C'est un débat qui lui aussi part de discussions qu'on a eu, eues hein, l'année dernière. J'ai un point de vue, j'avais un point de vue en tout cas qui était assez, assez manichéen, assez tranché sur le sujet que je vais vous exposer et qui depuis a été nuancé et sera d'ailleurs nuancé entre autres par, par Charlotte je pense. Euh, on peut dire que depuis quelques mois, peut-être quelques années, c'est plus aussi facile pour un éditeur de, de, de valider un projet, il suffit pas de le lancer avec une page à peu près correcte et puis deux, trois idées entre les hausses des prix, le problème de confiance qui font suite aux défections de quelques éditeurs malheureusement, et puis le fait simplement que les backers vétérans, que nous sommes par exemple ici, euh, on a déjà beaucoup de boîtes et on ne voit pas l'intérêt d'en entasser plus dans des coins à ce prix-là. Donc moi il me paraît évident, il me paraissait évident que de nombreux éditeurs aujourd'hui cherchaient activement à aller chercher un nouveau public et donc ça va se traduire, on en parlait tout à l'heure, hein, par des. passer par des, des, des influenceurs sur des plateformes comme TikTok par exemple, qui sont les plateformes de référence pour les, les gamers euh, euh, seasoned, vétérans que, que, que nous sommes, euh, mais aussi par le fait d'adapter un nombre croissant de, de licences vidéoludiques en, en jeu de plateau. Euh, alors, Charlotte, on va commencer par toi, justement, après ce lagus interminable comme le, dont j'ai le secret. Euh, remettre un instant la casquette comme un parce que tu as quand même été. Euh, vous avez été sur le devant de la scène à ce sujet-là, avec le projet Far Cry qui a fait long feu l'année dernière. Est-ce que, quand vous lancez ce projet qui est assez original finalement, dans le, au moins dans le thème par rapport à ce que vous faisiez avant en général. Est-ce qu'il y a cette arrière-pensée aussi de, entre autres bonnes choses, parce qu'on estime, j'imagine que vous estimez que le jeu était bon, euh, on va aussi aller chercher des gens qui peut-être connaissent pas, et on va aller chercher des gens qui jouent aux jeux vidéo, on va les initier quelque part via notre projet euh, pour se créer une nouvelle euh, clientèle, pour ainsi dire Alors, il y avait honnêtement le projet Far Cry, c'était réussir à attirer des joueurs de la licence de jeux vidéo, ça c'est sûr. Alors, évidemment, chaque Far Cry est différent, avec une direction artistique différente, et chaque opus est indépendant, mais l'idée c'était quand même d'attirer ces gens-là. Sauf que ça aurait pu marcher, puisque ça aurait attiré les gens euh, d'avoir le jeu de plateau comme un produit dérivé de... de... Vous avez des stats là-dessus Je te coupe, mais euh, vous, avez, vous, avez, vous, avez, vous savez concrètement, sur ce qui était là, combien il y avait de nouveaux Vous avez un moyen de le savoir ou pas Alors J'aurais dû regarder avant, mais là je ne me rappelle pas. Donc, ok, euh... mais ça existe, c'est un truc que vous pouvez savoir. Ouais, c'est un truc qu'on peut savoir, oui. Mais le, le problème qu'on a eu pour cette licence, ce qu'on n'a pas eu Darkest Dungeon ou Elden Ring, c'est que nous, on a proposé une direction artistique inédite, qui ressemblait vaguement de loin à un DLC qui est Blood Dragon, mais sinon, c'était pas du tout euh, ni Far Cry 3 en jeu, de, en jeu de plateau, ni Far Cry 2, ni, far, ni aucun Far Cry. Donc en fait, Ubisoft était hyper enthousiaste par le pro... enthousiasmé par le projet, ils se disaient, c'est cool, on va avoir une création originale, vous pouvez utiliser notre licence. Et eux, ce qu'ils voulaient avant tout, c'était que les mécaniques du jeu en fait restent fidèles au type de jeu, du jeu vidéo, de la licence de jeu vidéo. Sauf que ce n'était pas du tout ça que les gens voulaient, Et c'est logique. Et en plus, on, en a eu, on a eu pas mal de warnings là-dessus pendant les démos de promotion du jeu avant le lancement de la CommandX Startup. Tout le monde nous a dit, les mécaniques, c'est du Far Cry, on récupère, on craft, on tire, on shoot, on fait des, on fait des acrobaties, on va chercher ce qu'il nous faut pour tuer les ennemis, mais ça ne ressemble pas à Far Cry. Mmh. Ce n'est pas Far Cry et je ne reconnais pas Far Cry. On nous l'a dit sur toutes les démos, et on a décidé de, de faire comme si ça n'existait pas et qu'on était tombé sur quelques Uluberlus. On ne les a pas vus comme ça, hein, mais c'est juste qu'après... <rire> en fait, les Uluberlus, c'était vraiment nous. On s'est rendu <rire> compte qu'on était complètement à côté de la plaque des attentes des joueurs. En fait, on voulait attirer les joueurs du jeu vidéo avec une direction artistique qui n'était pas celle d'aucun jeu, des jeux vidéo. Donc ça ne pouvait pas marcher. Mais vous auriez pu, et je vous laisse la parole les gars après, hein, je sais que je, je prends un peu le, le pas là-dessus, euh, tu penses que vous auriez pu attirer aussi le public cible du jeu de société, le cœur de cible, le, le board gamer de base, si ça avait été trop jeu vidéo Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas trouver un juste milieu quand même et tu vois, moi je sais pas, bon, Darkest Dungeon c'est une exception parce que c'est vraiment un monde à part, mais je sais pas ce que vous en pensez justement, tiens messieurs, mais euh... est-ce qu'on a envie de voir une copie carbone d'un jeu vidéo en vue de société Je suis pas certain, tu vois. Qui veut prendre la parole pour la prendre je, je tends le bâton. Bah, ben, En fait, euh, ça fait déjà un certain temps que, euh, avec nos échanges, nous trois, euh, je dis que j'aime pas les jeux à licence et que j'en ai quand même un ou deux parce qu'il y a certaines choses qui me plaisent, euh, notamment Stardew Valley, que j'aime beaucoup. Euh, et puis j'ai fini par me demander pourquoi finalement j'aime pas les jeux à licence, et pourquoi ils ne m'intéressent pas. En fait, je pense que maintenant j'ai à peu près compris, c'est que personnellement je joue beaucoup aux jeux vidéo aussi, et en fait je veux garder l'expérience jeu de plateau en dehors du jeu vidéo. Si je veux jouer à Far Cry, je joue à Far Cry sur mon PC. Stardew Valley, ça marche bien, parce que l'expérience du jeu de société est quand même très différente du jeu vidéo. Beaucoup plus limitée, forcément, puisque le jeu vidéo est quasiment infini. Il n'y a, a pas vraiment de but, soyons honnêtes. Dans le jeu de société, il ouais. y a forcément un but. Il faut que la partie s'arrête, et on sait bien que les rares jeux qui tentent de, de dire « la partie est infinie, vous pouvez continuer aussi longtemps que vous voulez », ce n'est pas aussi simple que ça, finalement, n'est-ce hein, pas Voilà. Ne me reparle pas de Miss Twin, j'ai hâte <rire> Donc voilà, et en fait c'est ça, moi je pense qu'en tant que joueur euh, actif sur les deux côtés du tableau, ça m'intéresse pas Darkest Dungeon par exemple, je n'ai même pas regardé la campagne, ça m'intéresse pas de base mmh. parce que je joue déjà aux jeux vidéo et donc du coup et bah, moi je préfère d'autres univers finalement. Et t'as pas alors... Euh... Kevin, on va prendre ton avis aussi quand même. Euh, t'as pas, parce que moi je l'ai parfois honteusement, hein, ce fétichisme de la licence sur peut-être au moins une ou deux, t'as même pas ça Alors Kevin aussi d'ailleurs, si, si tu veux réagir là-dessus. Parce qu'on a, a aussi faible face à, tu vois, je te le disais Charlotte, j'ai du mal à ne pas baquer Darkest Dungeon, parce que je savais que le jeu me plaisait pas, mais, mais c'était Darkest Dungeon. <rire> Il n'y a que moi qui ce problème-là Moi ou... oh, j'ai backé. Hein. <rire> Toi t'as baqué donc tu as ce problème-là tu, aussi. Tu, tu vois, tu vois j'ai un bon exemple. J'ai pas baqué Heroes 3. Heroes 3, ouais. Mmh. Je l'ai pas toi, baqué parce que j'ai déjà ESIA. Et que finalement, dans le genre, ouais. ben Eusia, pour l'instant me suffit. Ça ne veut pas dire que j'achèterai jamais Heroes 3, mais que pour l'instant, pourtant, il y avait tout. Il y avait la gestion de base, il y avait les graphismes officiels, puisque là aussi, c'était un projet soutenu directement et officiellement par Ubisoft. Donc, il y avait tout et là c'est un peu faire. une copie carbone du jeu pour le coup, donc voilà, sa concept et tout en plus. Ouais. exactement. Et du coup j'ai peut-être préféré aussi parce qu'il me donnait cette, pour utiliser un mot anglais, cette vibe, Heroes, Heroes mm -hmm. of Might and Magic, sans être Heroes of Might and Magic. Peut-être c'est pour ça. Ce qui peut être vu d'ailleurs, l'adaptation, pardon, ce qui peut être vu comme un, un élément limitant. C'est-à-dire que oui. les mécaniques ont l'air géniales, mais ils s'inspirent d'un jeu vidéo où ils peut-être limité ou peut-être moins... Bien sûr, bien sûr. Enfin, moi je me dis ça en tout cas entre Heroes 3 et Ossia tu vois, je me dis Ossia ils n'ont pas de limite, ils font ce qu'ils veulent. Les Heroes 3 ils sont peut-être coincés mmh. dans leur carcan. Tout à oui. fait. J'avais eu le même ressenti avec euh, un jeu qui n'est pas sous licence Alien, Nemesis. Nemesis mmh. c'est clairement, euh, clairement Alien mais ce n'est pas Alien oui. et ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas, pas à respecter des règles spécifiques. Faire de service et, et les gens, ils jouent à Nemesis mais pour eux c'est Alien, il n'y a aucune mmh. différence entre les deux. Et le jeu marche super bien aussi parce qu'il n'a pas été limité par quelques règles que ce soit et ils ont pu être créatifs et inédits, euh, inventifs hein, en fait, dessus. Donc, je vois ce que tu veux dire. S'il y a le même feeling tu ressens quelque chose qui te rappelle un univers que tu aimes bien, bah, ça marche en fait finalement mieux, peut-être. <rire> peut peut-être, peut-être, en effet, tout à fait, tout à fait. Parce que comme jeu à licence, bah, finalement, euh, j'ai Stardew Valley. Alors, This War of Mind fait partie de ma pile de la honte. Euh, je l'ai, mais je ne l'ai toujours pas ouvert. Il me fait peur, ce jeu-là. Je vois déjà tellement d'horreur aux infos que je ne suis pas sûr d'avoir envie de les vivre sur mon plateau de jeu, même à si euh, je sais que c'est certainement un jeu excellent. À jouer en solo, parce qu'en groupe, c'est très oui. plombant. Oui. Ouais, je t'assure, <rire> euh, c'est plombant, c'est déprimant. <rire> ben, C'est-à-dire qu'on peut peut-être se retrouver confronté à un choix de notre partenaire de jeu qu'on n'aurait pas soupçonné qu'il fasse et que ça nous Aussi. le fasse voir d'un autre, autre angle oui, Finalement, Kevin, on a eu un peu cette euh, expérience-là sur euh, So Long My World. Oui, c'était très... super intéressant. J'avais beaucoup aimé, mais c'est vrai qu'on avait pris des fois des décisions et on s'est regardé genre, mais, mais tu décides ça, toi, vraiment C'est ah, pas tu toi, Tu le petit chat, vraiment hein. tu En fait, <rire> de Kélis, ne pas faire confiance à Kevin. <rire> c'est ça. <rire> <C 'est... rire> Qui a dit que c'est moi ah, qui avais décidé Oui, c'est peut-être c'est vrai. C'était ah ouais. plutôt moi qui avais ah. surpris qu a, a priori. Je crois, ah, bah. je, je crois que c'est Xavier qui avait écrasé la, la, la tête de sa mère pour rejoindre sa femme. Ah oui, d'accord. C'est un truc <rire> comme ça, ouais, ouais, sur l'argument que bon, bah, ma mère, elle est vieille, elle a vécu, donc il faut privilégier les jeunes, quoi, ou un truc mmh. comme ça. Enfin, maman, si tu me regardes, surtout pas. Surtout pas, tu me regardes. <rire> euh après on on, voilà, on peut voir Resistance of Mine comme une exception dans le sens où il est sorti avant cette grande mode mm. en tout cas il était dans les précurseurs de cette grande mode euh, c'est vrai Kevin est-ce que tu as des, des fétiches vidéoludiques toi des choses qui pourraient te faire craquer moi aussi alors après avec Xavier c'est qu'on a deux trois exceptions de jeux qu'on qu bien bidé aussi et qui prouvent bien que mon argument de départ en disant c'est ça qui va sauver le, le financement participatif c'est absolument faux mais est-ce que toi voilà quelles sont tes faiblesses à toi s'il si, si, y en a bien sûr bah écoute moi c'est étrange parce qu'en fait c'est vrai que euh à chaque émission où l'on aborde, où on effleure un petit peu le sujet, à chaque fois que Xavier nous répète qu'il n'aime pas spécialement les jeux à licence ou qu qu'il n'est pas attiré par les jeux à licence de jeux vidéo, pourtant il a trois, trois ou quatre jeux de ce genre-là. Moi, ça ne me dérange pas, et pourtant j'en ai aucun. <rire> euh... okay. Mais pas, oui, ce, ce serait pas un repoussoir pour toi, juste c'est pas un achat instantané quoi. En fait, je, je ne saurais pas l'expliquer. Enfin, il faudrait que j'y réfléchisse plus avant, euh, que je sois un petit peu dans l'introspection, tu vois. Mm -hmm. euh, mais euh, en fait, j'ai pas d'effet repoussoir vis-à-vis d'un genre une licence de jeux vidéo. dire pourquoi pas, ça dépend comment c'est fait, ça dépend de ce que ça peut m'apporter. Euh, c'est pour ça que j'attends que certaines campagnes qui se basent sur des jeux, des jeux vidéo, euh, cette année par exemple, comme euh, justement on parlait tout à l'heure de Bethesda sur euh, The Elder Scrolls par exemple, euh, j'attends tout particulièrement de voir par exemple ce qu'ils vont réussir à proposer autour de Dying Light. Oui. Parce que en fait, j'ai adoré le jeu vidéo, et je me, bah, je me demande vraiment ce qu'ils vont proposer en termes de jeu, de gameplay, de mécanisme, parce que tu peux juste pas reproduire le parcours euh, du jeu vidéo en jeu de plateau. Et du coup, ça, ça m'intéresse, mais d'un point de vue un petit peu externe, non, le, aller le parce que je suis super intéressé par le projet, mais je suis super intéressé dans le sens où j'ai envie de voir ce qu'ils vont réussir à proposer dans cet univers, tout en délaissant un pan vraiment central du jeu vidéo en fait. Ouais. majeur. Ben oui. À moins de, de faire l'erreur fatale de, de jouer les, les acrobaties au GD, ce qui, ce qui serait complètement euh, évidemment scandaleux. Est-ce que, alors du coup je te, je, te, je te garde un petit peu sous la main, est-ce que tu t'as pas peur qu'ils en fassent ce qui a été fait sur, malheureusement, hein, sur des jeux comme The Last of Us ou bien Dead by Daylight, c'est-à-dire on peut pas adapter les mécaniques du jeu, du jeu vidéo, du coup on va faire un plateau tout con, on va juste caler 4 textures dessus, et on dirait que c'est l'adaptation en board game, parce que c'est un, peu mon, tu vois, un petit peu mon cheval de bataille en 2022, euh, Dead by Daylight, je suis désolé, mais euh, bah, j'ai derrière moi un jeu dont je vais parler bientôt, qui est ce qu'aurait dû être Dead by Daylight, mais en l'occurrence c'est un plateau... Et ils font leurs millions tu vois c'est ils font leur millions je sais pas combien de souscripteurs c'est peut-être plus parlant de parler du nombre de souscripteurs mais The Last of Us comme Dead by Daylight font le million de dollars sur des mécaniques d'une pauvreté absolue. Mais du coup c'est accessible et est-ce que c'est pas ça Oui on en revient à ça oui mais tu t'arrêtes du coup plus qu'aux gamers plus aux board gamers C'est ça. Bah, L'idée même d'une licence, c'est d'amener ouais, les joueurs de jeux vidéo à venir acheter ton produit comme un produit dérivé ou, ou même comme un, un jeu en soi, mais avec des mécaniques hyper simples. Parce que c'est vrai que ce n'est pas du tout le même secteur et le même investissement. Des règles de jeu, c'est quand même assez costaud, il faut les lire, il faut prendre le temps de le faire. Donc si les règles sont simplistes, au moins tu ne vas, vas pas repousser les, les acheteurs potentiels. Et du coup, c'est difficile d'être créatif et inventif sur des jeux à licence, en fait. Tu es trop, trop limité. Mmh. Bridé, ouais. du coup, alors, je, je, je... vas-y, vas-y, Kevin, souviens. Moi, ce qui me rassure, entre guillemets, parce qu'il oui, est encore un peu tôt pour être rassuré, mais concernant Dying Life, par exemple, c'est que c'est un éditeur qui, pour l'instant, a proposé un seul jeu et que. Et d'ailleurs, était est basé sur, euh, sur un jeu vidéo. Ça avait bien marché, les retours sont plutôt bons concernant le gameplay, mais. D'un autre côté, le jeu vidéo d'origine était lui-même un jeu qui aurait pu tout à fait être un jeu de plateau avant d'être un jeu de vidéo. Mm. Donc la question se pose aussi parce que c'était en fait, Frostpunk, qui est un petit peu, un peu comme dans War, This, This War of Mine, un jeu qui aurait pu d'entrée de, de plateau avant d'être un jeu vidéo par exemple. Donc le, le parallèle était peut-être plus facile à faire. Euh, pour ce qui est de Dying Light, là vraiment aussi parce que c'est cet éditeur qui a su prendre soin de l'adaptation de Frostpunk je me demande vraiment ce qu'ils vont réussir à proposer et est-ce que ce sera de qualité mais, mais... Ouais, non mais si, si on est tous d'accord à dire que un jeu adapté d'une licence de jeu vidéo, alors c'est marrant parce que je parlais avec Marc Lagroix qu'on qu aura peut-être plaisir à recevoir bientôt, qu'a coécrit écrit euh, Six Siege, il m'a dit que, donc Six Siege, de, de, de, l'adaptation de la licence Ubisoft chez Mythic Games, et il m'a dit qu'au final, ils ont eu très très très peu de nouveaux backers, de backers jeux vidéo. Euh, alors ça se explique peut-être par le fait que le, le jeu de société n'a pas cherché justement à se rapprocher du jeu vidéo parce qu'on n'a rien à voir, on est sur un jeu de stratégie euh, en, en version plateau. Mais alors du coup, Far Cry, si on dit que ça marche pas parce que la DA parle pas aux au joueurs de jeux vidéo, d'accord. Euh, Kingdom Come Deliverance, pourquoi ça marche pas Si c'est censé parler aux joueurs de jeux vidéo Qu'est ce qui cloche alors d'après vous Le prix, le contenu, le prix, le contenu, euh, le fait que ce soit... Si c'est des fétichistes, est ce qu'ils s'intéressent au contenu Est ce que c'est pas contraire à ce qu'on vient d'expliquer avant justement ah, En fait, il y a tellement de cas particuliers. C'est vrai que celui ci, il m'a vachement interrogé sur euh, le fait que ça ne marche pas instantanément et tout de suite. Alors, ah, oui. La licence a quelques années quand même aussi. Hein. Le, le, le buzz absolu sur le jeu est déjà passé depuis quelques temps. Et ça, ça, ça joue pas mal. Enfin, je, je pense que ça joue aussi sur le fait que c'est plus la hype du moment, c'est plus le truc que tout le monde s'arrache et auquel tout le monde joue. Ouais, mais c'est comme Far Cry quelque part. Euh... Pardon, on a parlé en même temps. Far Cry, t'as quand même un opus qui sort tous les ans. Donc t'as quand même une actualité. Certes, c'est plus Far Cry 3 chaque année, mais au moins, mm. euh, voilà, c'est une licence et c'est un univers qui existe depuis très longtemps. Donc ça reste dans mm. l'actualité. Peut-être que ça pourrait... C'est un questionnement, un questionnement que j'ai tout de suite en, en direct avec vous. Hein. Je, ça peut être une piste de réflexion qui expliquerait pourquoi ça n'a pas marché du tout. Et après, euh, ça j'avoue... Je sais pas. Je sais pas si l'univers est assez sexy pour des... Je ne sais rien. Le, le, il est où l'équilibre Je ne sais pas qui a de parler. C'était Kevin, non qui avait essayé de... Oui, je disais en fait que c'était pas forcément déjà une énorme licence à l'origine. Kingdom Come Deliverance, c'était déjà un jeu de niche, même s'il si a eu son très beau succès. Hein. Ouais, Et il a sa communauté quand non même. plus ouais. Oui, bien sûr, bien sûr, il a sa belle communauté, mais c'est pas un God of War non plus. C'était pas non plus une énorme licence. Ça avait un gameplay très particulier, vraiment très puriste, très réaliste. C'était peut-être pas pour tout le monde non plus à l'origine. Oui, ouais, c'est vrai. Et autre chose, je me demandais tout à l'heure, tu parlais notamment de, de, du jeu de plateau dérivé d'un jeu vidéo comme un produit dérivé, mais je ne suis pas sûr que ça soit complètement pertinent, parce que les produits dérivés, euh, ben c'est des t-shirts, des casquettes, des autocollants, des trucs comme ça, des trucs qui s'affichent. Le, le jeu de plateau, il faut que tu le loues, il faut que tu l'installes, comme tu disais, Charlotte, finalement, ça prend finalement quelque part trop de temps pour le gamer de jeux de vidéo. Je le sais, parce que j'en suis quand même un hein, pas mal. Et c'est peut-être aussi, comme je le disais, pour ça que je préfère séparer les deux univers. Mais, mais voilà, Kevin, tu as parlé de Dying Light. Ça ne peut pas m'intéresser, parce que, comme tu le disais, le mécanisme du parcours ne sera forcément pas transcrit ou alors de manière euh, euh, trop bizarre. Donc, du coup... Moi, un, un, un sweatshirt à capuche Dying Light, pourquoi pas euh, Je ne sais pas, des rangers de parcours euh, Dying Light, pourquoi pas Mais <rire> en tant que gamer jeux vidéo, ce n'est pas le produit dérivé que je Et recherche -ce que en tu santé. achètes les éditions collector, tu sais, qui sont les produits physiques, les éditions collector de certains jeux vidéo avec la grosse boîte, une figurine peinte, un CD, une soundtrack, tout ça, tu achètes ou pas Si. Si j'étais encore en France Possiblement. Maintenant au Japon, euh, vu que je veux quand même jouer avec les versions françaises et les trucs comme ça, j'achète que du digital, malheureusement. Et puis ça prend trop de place, j'ai déjà trop de jeux de société, je vais pas m'encombrer avec en plus... Euh, les, les, seules, euh, les seules concessions que je peux faire, ça peut être des objets pratiques. Par exemple, si jamais on me dit qu'il y a un jeu vidéo et que dedans, le collector, ultra collector, il y a un mug... Bah là, je prends parce que le mug je l'utilise. Mmh. Mais c'est -ce pas elle-même, euh, voilà. Mais c'est quand même du produit dérivé. <rire> Est-ce que voilà, est oui, que le jeu vidéo, le jeu de société, c'est pas la même chose Tu vois, le, le type qui achète et ça se vend tellement bien, les boîtes énormes d'Assassin's Creed ou ce que tu veux, bah, le type il a sa boîte de Elden Ring jeu de société, il peut même exposer ses figurines. Est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas dans l'eau de ceux qu'on ont acheté des gens qui de toute façon ne liront jamais les je sais pas 20 pages de règles qu'il y a et qui achètent juste pour l'ornement quoi. Mmh il yes. bah y, a, y, a y a toujours dans ce qu'on qu appelle dans le milieu du jeu vidéo il y a toujours des baleines il y a toujours les gens qui vont sortir des centaines, des milliers de dollars sans réfléchir parce qu'ils ont les moyens ça existe dans tous les et dans le jeu de société c'est la même chose un peu hein. on pourrait dire finalement que les aficionados ultra de Kingdom Come euh non, Kingdom Death Monster pardon Bon, euh, faut s'accrocher pour suivre Kingdom Death Monster, hein, parce que euh, c'est plus un budget à ce niveau-là, c'est le PIB du Rwanda. Hein. Désolé, est-ce qu'on ne va pas, justement, c'est ce qu'on ce qu essaye de dire peut-être, est-ce qu'on ne va pas, justement, quand on adapte une licence en jeu de société, aller chercher ces gens-là avant tout Kevin. Je ne saurais pas te dire si la cible principale, c'est les amateurs de jeux vidéo en réalité, je ne sais pas. Je pense qu'il euh, y a aussi un côté, euh, les créateurs, les éditeurs aussi, les jeux vidéo, ils ont envie de se faire un plaisir, et en plus potentiellement de pouvoir toucher un nouveau public, mais je ne suis pas si persuadé que ça qu'il y ait une, une porosité aussi conséquente qu'on qu pourrait l'imaginer, en, fait. euh, mmh. en fait. Je sais qu'effectivement, certains éditeurs peuvent, via Kickstarter, voir combien il y a de nouveaux backers de, sur Kickstarter, enfin de, de, de primo-backers Kickstarter, euh, comparativement à leur précédent projet, par exemple. Et je ne suis pas persuadé, je ne suis pas convaincu que les licences de jeux vidéo attirent tant que ça de nouveaux joueurs de jeux de plateau, en réalité. Je pense que comme Xavier ou comme moi, il y a des joueurs qui aiment bien les deux, même si je ne joue plus tellement à des jeux vidéo maintenant, mais j'aime bien les deux genres. Et je pense qu'en fait, ils se font plaisir d'un côté comme de l'autre. Mais est-ce que vraiment, c'est des, des, des joueurs de, de jeux vidéo uniquement qui viennent se diriger progressivement vers les jeux de société J'y crois pas. Je crois qu'ils apprécient déjà quelque part le jeu de société avant. Et je, je doute un petit peu, comme Xavier l'a dit tout à l'heure, que l'aspect purement... Euh, Comment comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, euh, produit dérivé, euh, pourrait suffire. Euh, Ce n'est pas un produit dérivé à proprement parler, je trouve. Donc je ne pense pas que c'est à titre temps qu'on on, on, on pourrait le penser. Ouais, il y a les deux, en fait, il y a plein de profils différents. Après, il y a un élément central aussi, c'est qu'il y a des gens, des éditeurs de jeux de plateau qui ont le temps de communiquer auprès des joueurs de jeux vidéo. C'est vraiment une... Et le budget Oui, ils ont une communication à part. Et les budgets pour faire parler d'un projet auprès de d'influenceurs jeux vidéo, de leur demander de parler d'un projet Kickstarter parce que de, leur jeu vidéo phare va sortir sur KS, ce ne sont pas les mêmes budgets que les, les influenceurs du jeu de société. Hein. C'est 15 fois le prix minimum. Donc du coup, si jamais tu as eu la chance de pouvoir toucher les publics cibles et les influenceurs jeux vidéo pour que les gens qui sont des joueurs de jeux vidéo soient au courant de ce KS, je pense que les gens, les KS marchent beaucoup mieux. C'est juste qu'en général, un éditeur de jeux de société qui fait du KS, il n'y a déjà pas beaucoup de moyens ou alors il a de très très gros moyens et il est coté en bourse, mais ça c'est autre chose. Mais il faut avoir eu le temps de communiquer auprès des joueurs de jeux vidéo. Donc en attrapes forcément au passage, mais tu peux pas oublier non plus les, les joueurs de jeux de société traditionnels qui vont forcément regarder si les mécaniques leur plaisent, si c'est une sorte de zombicide, si c'est facile, si, si c'est jouable et si c'est pas une arnaque. Donc faut, a, mmh. faut avoir les deux. Tu vas attraper un petit peu de fans de la licence parce que les produits dérivés, moi, je pense que c'est quand même une, une part des acheteurs qui viennent sur KS. Il y a plein de gens sur Dark House Dungeon. Dungeon, hein. c'est juste une référence de KS, mais il y a plein de gens qui, qui ne jouent pas aux jeux de plateau et qui ont, appris, qui ont pris Dark House Dungeon pour le, la collection justement. Bien sûr. Ouais. Ouais. et tu avais justement, on, on s'approche de notre conclusion, mais Xavier, tu avais un exemple ou deux de, de, de jeux de société inspiré de qui étaient inspirés de qui avaient été assez mal reçus, assez tièdement, voire froidement reçus, qui n'avaient pas bien fonctionné mécaniquement, je veux dire, auprès du public Ouais, alors il y en a un qui est une vraie, à mon avis un vrai échec, puis il y en a un autre, euh, peut-être un peu plus personnel, qui est resté dans le totalement confidentiel finalement. Celui qui a été plutôt un échec, c'est euh, Horizon Zero Dawn, apparemment, d'après les retours que j'en ai. c'est Vraiment, les figurines sont magnifiques, mais c'est à peu près tout le bien qu'on puisse dire du jeu. Les règles sont vraiment euh, pas terribles, terribles, et le jeu en lui-même n'a pas un grand intérêt. Euh, ce qui est dommage, parce que moi, je suis fan de, du jeu vidéo, et j'avoue que j'avais un peu bavé en voyant les figurines. Mais avec tous les retours, je m'étais dit, ou euh, là non, peut c'est peut-être pas, peut pas un achat judicieux. Et puis le deuxième, qui est plus, euh, plus confidentiel, euh, et là, pour le coup, par contre, je confesse mon grand péché, je l'ai acheté principalement comme produit dérivé, c'est euh, le jeu de société qui a été tiré de, de Binding of Isaac, <rire> euh, que j'ai, j'ai même baqué la suite pour avoir le coffret collector. C'est ma danseuse russe, hein, c'est mon péché mignon. Il n'y a personne qui veut jouer avec moi. Parce que oh, c'est complètement... Mais non, non, mais c'est le, le chaos total, ce jeu et, et ouais, c'est normal, parce que ça fait bien le jeu vidéo. Mais moi, je trouve fun. Eh bien, écoute, c'est pour la nouvelle que peut-être je vais jouer avec toi, puisque nous, on va le distribuer en français. Ah. <rire> D'accord. Ouais, je vous toi. attends au tournant, parce que j'ai revendu ma version originale pour racheter le all-in en français. Donc euh, comme quoi voilà, et pour voilà comme Xavier, hein, c'est un jeu qui est équilibré avec le, le cul, pardon, enfin qui n'est pas équilibré en fait, c'est juste plein de cartes non. rigolotes. Euh, on a une, on a une partie qu'on a mis presque deux heures à terminer parce que dans certains cas, tu ne peux pas finir le jeu. Ouais, et ça, pourtant, beaucoup. je l'aime, je l'aime, il est, il est parfait oui. ce jeu. Et, ouais, et peut-être, mais du coup, peut-être en, en guise de fétichisme, c'est vrai. C'est pas pour ces mécaniques que j'ai pris, c'est vrai. Donc, ouais. voilà. on y bien Mais on saura te retrouver Charlotte si on n'est pas content. Et euh... <rire> la, la version retail de, de la boîte, on n'a pas toutes les boîtes, on n'a pas toutes les extensions, on a juste la boîte de base et on pas pas le ou quoi que ce soit. Mais c'est très attendu, tout le monde dit, ah, c'est génial, c'est un jeu d'ambiance incroyable, on a hâte que vous le sortiez. Bon, on... C'est peut-être une bonne passerelle entre le jeu d'ambiance et le début du jeu de société euh, traditionnel quelque part, tu sais. Quelqu'un qui ne joue que jeu d'ambiance, tu peux lui sortir un de Novisac et malgré tout, tu commences à, à insinuer, à planter quelques petites graines de vraie mécanique de jeu, donc c'est peut-être pas un ah mauvais là, titre suis, à ce sujet-là, tu vois. Mais je suis tellement pas d'accord. Bah, ça, ça, même... les... ça ferait l'objet d'une émission tout entière tellement je suis pas d'accord. C'est pas un blanc manger coco quand même, je veux dire, tu vois, ça a un petit peu plus... Mais ça n'a rien d'un jeu d'ambiance, vu le nombre de cartes qu'il faut lire et qu'il faut combiner les effets dans sa tête pour je arriver à quelque chose. C'est comme... quasiment du mind-clash game à ce niveau-là. Ah, j'ai eu peur, je croyais que tu allais me dire... Non mais attends, non mais... Tu <rire> <osé>. Nous. On... <rire> <Il a osé. rire> je savais que je ferais réagir Kevin, je suis content, je suis content. Non mais so soyons honnêtes, c'est vrai, un... pour moi c'est pas un jeu d'ambiance, c'est un jeu qui met l'ambiance. Mm -hmm. C'est pas pareil. La, la est pas frontière pareil. est mince entre les deux. <rire> ouais, je ouais. trouve. <rire> euh, moi pas... T'as pas besoin d'expliquer les règles dix minutes quand même. Oui. Es enfin, tu vois ce que je veux dire c'est le principe du bon lien, tu pas... sors les cartes, même s'il y a beaucoup de texte, mais la plupart c'est du fluff en plus. Et puis tu peux faire n'importe quoi, tu gagnes quand même, ou tu perds, mais tu sais pas pourquoi. <rire> ouais, mais dans ce cas-là, je joue pas avec toi. Bon. Bon, et tu, tu fais joues ça Mais avec moi. Mais d'ailleurs, tu joues à, personne <rire> à ce jeu, donc. Euh... <rire> bah, je joue je suis, tout seul. Il y a des gens qui l'aiment autant que toi, euh, Xavier, tu devrais jouer avec ouais. moi. Non, mais on y a joué en plus. On y a joué deux fois. C'est vrai. Et la deuxième partie, effectivement, était à rallonge. Et la première avec Fabien, il avait trouvé un mécanisme sans faire exprès où il nous roulait dessus. C'était même pas drôle, quoi. C'était, c'était ridicule. Mais, mais en fait. Mais en fait, c'est là, dans cette partie-là que j'avais trouvé ce jeu génial, parce que c'était l'exacte retranscription du jeu vidéo. C'est l'essence du jeu vidéo, complètement. Va défoncer, Il va me défoncer mmh. 15 parties d'affilée, je vais balancer ma manette dans toute la partie et puis je vais tomber sur un run où je vais être tellement overpower que je vais rouler sur tout, je vais avoir une satisfaction énorme. C'est ça le jeu, c'est l'essence ouais, de ce jeu. Mais du coup, ça frustre beaucoup de gens qui veulent un jeu plus carré, plus défini, plus, plus streamlined... Oh. Comment dire en anglais. Et dans ce cas-là, ok, c'est un jeu d'ambiance. Dans ce cas-là, c'est. C'est l'archétype du jeu euh, qui se fait excuser de son déséquilibre parce que c'est une licence. Sûrement, sûrement. Et parce que le jeu vidéo est chaotique aussi à, à la base. Voilà. Comment l'âme voilà. oui, est sur... restée fidèle dans le jeu de plateau Moi, moi c'est ça. S'il <rire> ouais. enfin, n'y avait pas de licence, s'il que c'était un, un titre random. Qui sortait avec okay. les mêmes mécanismes, mais sans l'univers de, de, de Binding of okay. Isaac, il se prendrait certainement euh, des, des trafiés de critiques Bien parce qu'il est complètement déséquilibré. Et, et, et ça serait ouais. bienvenu, ça serait normal, parce que ça serait pas la retranscription d'un jeu vidéo. Pour une fois qu'il y a un jeu vidéo qui fonctionne, en jeu de société, Enfin, pour mon expérience, je le reconnais très bien. Il est complètement foutraque, mais il marche bien parce qu'il est à l'image de son, de son prédécesseur, de son aïeul jeu vidéo. C'est vrai. J'ai pas dit qu'aucun jeu à licence était bon, hein. Non, ça, c'est sûr. J'ai, mais simplement, euh, pour moi, ceux qui retiennent vraiment mon attention sont pas si nombreux que ça. Mais finalement, pour euh, encore une fois, essayer de glisser vers la, la conclusion, est-ce <rire> qu'on peut pas quand même, euh... non, mais c'est dur. Là, là, on est sur un, sur un débat qui pourrait durer encore longtemps et qui est passionnant, mais euh, euh, est-ce que quand même on ne peut pas absoudre ces jeux-là euh, Parce qu'il y a quand même tout un pan du jeu qu'on n'a pas évoqué. Est-ce qu'on ne peut pas absoudre ces Binding of Isaac jeux de plateau euh, quand on les compare aux, jeux, aux adaptations de licence qui sont proprement mercantiles euh, tu, penses à, tu tapes euh, Rick et Morty par exemple sur Google, euh, tu as du puzzle aux, aux jeux de société qui sont en fait des vulgaires textes. Et, et là on est quand même sur quelque chose de voilà encore une fois plus mercantile un peu plus sale mm. est-ce que le fait quand même d'essayer de faire un jeu dans les règles par les circuits classiques est-ce que c'est quand même pas moins pire que toutes ces choses là même les Dead by Daylight que je, que je conchis depuis, euh, depuis des mois tu vois est-ce qu'il n'y a pas quand même une gradation un euh, niveau, euh, niveau en dessous oui une hiérarchisation de la merde un petit peu quand même du mérite à <rire> minima du mérite alors alors, alors si tu prends si tu prends Binary Isaac, je trouve que c'est pas tout à fait un bon exemple parce que quand tu regardes la campagne de financement récente, c'était la foire au merchandising mais ça, ça, hein, avec abominable. des avec des niveaux de pledge à 1600 dollars ouais. des trucs complètement barrés du enfin complètement tarés en permanence pour acheter nos peluches et tout, c'est vrai, ouais, C'est vrai. Voilà, c'est ça. Donc là et là on est dans le pur produit dérivé qui est juste là pour la pour, pour les fans du jeu vidéo et des choses comme ça, là on est au-delà au du jeu de société, tout simplement, quoi, je trouve. Hein, donc, euh... Pour la fanbase. Mais t'as un effort quand même de... Vas-y, vas-y. Non, non, euh, ouais, non la, la fanbase est très, très active et du coup elle veut toujours ouais. plus de goodies et toujours plus mmh, de, de produits dérivés de leur licence part. Ouais. Mais là c'est un, mec, un peu de joueur, en effet. Mmh. C'est comme, sou... comme à la Souchon, en fait. McPillane, il n'a rien sorti depuis 10 ans et du coup, dès qu'il qu lève le doigt, tout le monde s'affole, en fait. <rire> euh... Mais ça marche, et ça marche très bien par exemple, il y, a, il y a Stranger Things aussi. Stranger Things, il y a énormément de jeux qui sont sortis. Oh, ouais. Et et de produits dérivés, ouais. Ouais. Mais il y a des produits dérivés qui sont intéressants, notamment pour Donjons et Dragons. Si t'es fan de jeux de rôle, ils ont sorti une extension Stranger Things qui est bien. Mais alors, la plupart des produits dérivés, enfin, des, dérivés, des jeux de société qui sont sortis et des jeux de cartes, ils n'ont aucun intérêt. Aucun. Ouais. Mais moi, j'aurais peur hein, de la plupart des. C'est pour ça. Et d'ailleurs, on peut très bien se demander pourquoi. Euh... Pourquoi Ubisoft n'a pas fait lui-même son jeu Far Cry Je pense qu'il a, il a peur tout simplement de faire peur aux gens et de, de faire fuir les. Est Ubisoft est conscient de son image aussi, tu vois. C'est comme EA Games. Donc je pense qu'ils ont besoin. Parce qu'ils pourraient aller débaucher un auteur talentueux, je veux dire. Il n'y a rien qui empêcherait un auteur de bosser pour eux. Mais je pense qu'ils ont peur de ça. Ils ont besoin, quelque part, d'être de, de, en sous-main, tu vois, de se cacher derrière un espèce de, de, de rideau d'un de, éditeur légit, si tu veux. Ouais, ils n'en ont pas besoin, surtout. Tu sais, quand euh, ils vendent un. Éditeur, oh, oui, aussi. Ils font, euh... Allez, ils font euh, 250 000 fois le chiffre d'affaires que toi, tu vas faire sur ton KS. En, en admettant que, que tout le monde apprécie les licences de jeux vidéo, quel jeu de quel jeu, je, licence de jeu vidéo voudriez chacun avoir en jeu de société oh, Allez-y, il faut que je réfléchisse. Desperados. Mm -mm. Desperados. 3. Ah oui, pas mal. Qui est le meilleur. est le meilleur. En, en général les jeux qui se jouent en tour par tour et qui ont un aspect tactique ou stratégique c'est facile à adapter quelque part ouais moi j'adore mais... au, au contraire les jeux d'action je sais pas Counter Strike ou League of Legends j'aurais un peu plus de mal à voir ça quoi que League of Legends à la limite pourquoi pas et pourtant Beck euh... versus Mignon est très réussi mais il reprend pas les concepts de League of Legends tout à fait tout à fait alors ça c'est une bonne question Quelle... euh... en termes d'ambiance sur un narratif tiens, pendant que tu réfléchis euh... Peut-être que ça existe, hein, je suis peut-être un culte, mais euh, je pense que Metro a beaucoup de choses à offrir. De toute façon, c'est inspiré d'un bouquin à la base, la licence Metro. Ouais. Euh, pour faire mmh. un beau jeu, un peu ambiance d'Histoire of mine, enfin pas forcément euh, déprimant guerre, mais mmh. sombre comme ça, je pense qu'il y aurait un truc à faire. Ouais, c'est vrai. Ce serait super, même. Ouais. Hmm. Et vous Eh ben, peut-être pour moi, tout ce qui est un peu. Je sais pas comment ça serait retranscriptible en, en... en jeu de société. Un peu les hack and slash façon euh, Van Helsing, Pass of, Ega, euh, Pass of Exile. Mais ça serait des KS avec des milliers de pièces, ouais, des 12 boîtes. Des Dungeon Crawler. Voilà, bah, c'est ouais, un peu du Dungeon Crawler, mais oui, c'est vrai que c'est un peu du Dungeon Crawler, donc la, le genre existe déjà. Ouais, mauvais exemple, je continue à chercher. Non, mais basé <rire> sur cette licence. Après, tu vois, euh, moi, Métro, je ne sais pas ce qu'ils en feraient. Juste, je me dis que cette licence aurait un potentiel euh, ludique aussi. Pourquoi mmh. pas Alors là on, là, on est dans le dans le stratosphérique, hein, mais euh, j'ai grandi avec Nintendo. Vrai... Est-ce que c'est possible de faire un vrai jeu Mario legit, tu vois pas, euh, mmh. pas un Lego ou mmh. pas... Je pense pas, parce que tu aurais une dichotomie entre le public du, du jeu vidéo et du jeu de plateau, mais... Ah mais si le jeu est fun et que tu te marres, peu importe. C'est les... vrai. Ouais. C'est vrai. Faut payer la licence, mais sinon... Euh... Ouais aussi. <rire> <rire> sinon c'est bon. Ah ouais, euh... je vous laisse chercher vos jeux, parce que moi j'en ai plein. <rire> ouais, bon bah vas-y, donnez-en hein? un deuxième, j'en ai donné un deuxième, parce qu'après si on attend que Xavier, ça peut être long, tu sais. Parfois, si, si, euh... non, non, j'en ai un, mais qui est déjà quasiment un jeu de société sur PC, c'est euh, Cultist Simulator. Ah, je l'ai pas essayé si celui-là. Ah, hmm. Alors c'est un jeu où justement, en fait, au début, en fait, Kevin, je suis pas sûr que ça te plairait, parce qu'au début, tu sais rien, tu vas <rire> placer des <rire> cartes sur ta table et il va se passer des choses. Et c'est à toi de déduire que en jouant ça sur ça, ça va donner ça. Et du coup, ça va faire progresser l'histoire. Donc en fait, ta première session de jeu, ça va être un peu nul. Tu vas t'emmerder. Mais il va se passer un truc qui va dire « Ah, mais tiens, quand j'ai fait ça, ça a donné ça. »« Ah, mais alors du coup, la prochaine fois, je vais le faire plus tôt puisque ces cartes-là, je les ai déjà depuis le début de la partie. » Et tu découvres de plus en plus l'univers, qui est un univers complètement onirique et justement à base de sociétés secrètes et de secrets cachés. C'est complètement fou comme concept euh, je dirais que si vous avez l'occasion de l'essayer en jeu vidéo, pas forcément de l'acheter, mais au moins de l'essayer, c'est à, à tester. C'est okay. complètement différent de tout ce que j'ai pu jouer sur PC jusque-là. Il y a peut-être inscription aussi dans, dans ce délire-là. Je ne sais pas si tu connais. Hein. Je n'ai pas encore regardé mon YouTuber préféré y jouer, donc je n'ai pas d'avis. Ah. D'accord. Il, il vaut le coup d'œil quand même. Hein. Par, en termes de curiosité, il vaut le coup d'œil. Mm. Ok. Vas-y, Charlotte, je sens que ça te brûle de nous donner une licence. Euh, Donne-nous une licence de plus. Au moins une. <rire> Juste une. Warcraft, non, j'aimerais bien le, le jeu de plateau de Warcraft 3. Ah oh ouais, ah oh ouais. <rire> ça, c'est oh le jeu. Mais Warcraft, oh ah ouais. c'est la poubelle des, des licences. Enfin, des... En termes de mercantile, on a tout fait. De la tasse au slip jusqu'au... <rire> Et Il euh, y a des bonnes <rire> choses, mais tu vois, un, comme tu dis, un vrai jeu basé sur un vrai truc, ça, ça serait fou. Je serais fou. Ce serait all-in x2 quoi. Ah ce serait génial parce que tout ce qui est sorti comme tu dis en jeu de plateau dans l'univers de Warcraft, que ce soit WoW ou euh, Warcraft, tout court. D'ailleurs c'est souvent WoW ouais. Mm. C'est vraiment mauvais hein, je trouve. Mm. Il y avait un jeu de cartes j'ai joué quand j'étais adolescent, je les ai encore d'ailleurs, qui était pas trop mal pour le ah coup. Bon Un jeu de cartes un peu type Magic, pas exactement j'ai plus tous les détails mais avait quand même un système de quête un peu à la WoW mais bon. Euh, qui était assez intelligent et euh, voilà. Je les ai encore, si tu veux, je te... <rire> à l'occasion. Je te fais un colis, mais il y en a assez lourd, hein, il y en a beaucoup. Oh, oh. Ok. Euh, très bien, <rire> le, le problème, c'est que je peux pas le dire. quoi. Ça va encore donner une mauvaise image de moi. Kevin va se foutre de moi. Encore du Charles hentai de moi. Non, c'est même pas du hentai en plus, mais c'est très japonais. C'est très très japonais, c'est euh, euh, un jeu que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui doit toujours être en accès en, anticipé sur Steam, je crois, qui s'appelle Idol Manager, <rire> où justement tu crées, tu crées ton groupe de idol japonaises <rire> et tu vas gérer leur emploi du temps, euh, les contrats qu'elles vont faire, quel type de... Quel type d'image tu veux donner Alors là, on est justement dans la, est dans la gestion marketing. Est-ce que tu veux que ton groupe soit plutôt sexy Est-ce que tu veux que ton groupe soit plutôt rassurant pour les jeunes filles Donc euh, plutôt vu comme des amis euh, faut que tu gères le fait qu'à partir de 25 ans, ben, leur popularité va descendre, parce que forcément, elles sont vieilles, donc elles ne sont bu, plus bonnes à rien. Oh, C'est extrêmement cynique et dégueulasse, et j'aime beaucoup personnellement. Tu joues à Dieu, en fait, quelque part un petit peu. Mmh. Ouais. C'est un, un populus, c'est une mmh. un civilisation, mais du côté sale de la force. Quoi. Kevin, veux-tu conclure cet épisode qui est en train de déraper avec euh, une considération ah, ou une dernière écoute, petite question tu, tu avais dit qu'on ne peut rien me demander, que j'avais des goûts bizarres. Bah, tu vois, voilà, la de à preuve est faite. Maintenant, les gens sauront qu'il faut couper. Euh, ou je mettrai des chapitres. Tu sais, attention, Xavier, comme ça, les gens peuvent sauter les chapitres. Mets une mosaïque sur la face ouais, de Xavier, sur la thématique. <rire> tu changes la boîte, tu sais, « Oui, alors moi, j'aime beaucoup les jeux, un peu, comme <rire> <tout> ça. <rire> » euh, Moi, j'en ai une que... Enfin, j'ai pas été si... Que je verrais bien porter en jeu de société. Euh, c'est Bioshock. Ah ouais, c'est vrai. Mmh. Mmh. Il est en DA, au niveau en ambiance, c'est quelque chose. Ouais, ah ouais carrément. Mmh. Mmh. Un bon dungeon crawler à scénario avec des ça peut être sympa. Ou comme il y a une vraie histoire aussi peut-être essayer de sortir un petit peu comme Six Siege et de ne pas faire du tout ce qu'on en attend de cette adaptation. Peut-être un jeu dans un genre qui n'a rien à voir. Ouais pourquoi pas. Hum. Ouais. Ouais. C'était ouais, vraiment magnifique aussi. Donc. Ouais ah, j'espère qu'il y a quelques éditeurs qui nous écoutent parce que là il y a des choses à faire. là. On va terminer cet épisode de Tour du jeu qui a complètement éclaté ses limites comme d'habitude. Hein. <rire> euh, on va remercier chaleureusement <rire> on va remercier chaleureusement Charlotte Noailles qui nous a accompagnés euh, bien volontairement et un petit peu au, au déboté hein, puisqu'on a, on a perdu un invité en route littéralement avec un problème de voiture. Euh, on peut mentionner aussi que je viens de tester, il est au-dessus de moi mais mon doigt allez, voilà, mon doigt, est, il est au bon endroit directement, euh, Tokaido Duo. Euh, pour lequel j'étais assez surpris surpris du fait que ça marche bien, vous avez déjà fait beaucoup de promos là-dessus est-ce que tu peux peut-être redire un petit mot dessus Oui, euh... alors Tokaido Duo c'est bah, une bonne surprise pour nous même si on savait que c'était un bon jeu hein. c'est un jeu pour deux joueurs uniquement dans l'univers de Tokaido mais c'est pas du tout, du tout les mêmes mécaniques même s'il y a une même mécanique de station qui revient c'est pas du tout le même jeu, c'est très tendu très équilibré et en fait chaque joueur doit euh, à trois personnages à sa disposition qu'il va devoir équilibrer au cours de la partie pour réussir à faire le maximum de points. Et c'est un jeu à base de dés, donc on lance les dés, chaque joueur prend un dé et chaque dé est lié à l'un des trois personnages que l'on contrôle. Il faut se les partager, c'est ça qui est fou en est fait, c'est que tu lances trois dés et tu sais que sur les trois il y en a deux ou un selon les tours qui rate ton adversaire. C'est ça et donc on regarde vachement ce que l'autre veut et ce que l'autre est en train de construire puisqu'il a les mêmes personnages. Donc du coup parfois on prend le dé que on est sûr que l'adversaire va vouloir prendre pour le bloquer parce que aussi ça nous intéresse mais aussi pour le bloquer. Donc il y a beaucoup d'interactions est toujours en train de se regarder. On... C'est tu te dis ah tu veux te... ce dé là non non pas du tout aussi si tu vois. Et du coup tu vas bloquer et tu regardes vachement le jeu de l'autre et c'est pas pénible, ça fait partie du cœur du jeu. Et, il est... et les scores sont toujours très serrés, c'est vraiment bien tu as envie de refaire des parties en permanence, c'est vraiment la pépite de notre fin d'année, parce que, bah, comme on l'a un petit peu dit, hein, Far Cry, on a démarré l'année, ça a été très douloureux. <rire> C'était vraiment un échec commercial terrible, hein, parce qu'on avait dépensé beaucoup d'argent en pré-production, en illustration. Donc ça a été très dur euh, de s'en remettre, hein, clairement. Et Tokaido Duo, c'est vraiment le rayon de soleil de cette fin d'année. On se dit, il avait toutes les qualités pour fonctionner, mais on ne sait jamais avec le marché actuel et le marché saturé comment ça peut être perçu. Et en fait il marche super bien, et... enfin, voilà, les commandes sont incroyables et on est... Ouais, on est soulagés, on se dit on commence 2023 et 2022, cette année 2, voilà, se clôture bien. <rire> ah, je vais en reparler en, en fin de mois, hein. ça, ça, ça fonctionne vraiment bien avec chaque personnage qui a sa petite condition de sewing à lui, euh, des parties qui sont courtes, et en plus il n'y a quasiment pas de mise en place parce qu'on pourrait faire le, le parallèle Seven Wonders, Seven Wonders Duel, euh, mais Seven Wonders même Duel est relativement loin à mettre en place avec les petites cartes à retourner et tout, alors que là c'est sorti et c'est joué en, allez, en 30 minutes maxi, oui, euh, tout dépend. donc j'apprécie oui. beaucoup. Ouais. Et je pense qu'il est plus différent de son grand frère que Seven Wonders Duel ne l'est de Seven Wonders. Oui, c'est vraiment un jeu différent à partir du moment où on a décidé avec Antoine Bozat de faire un jeu très différent et un jeu avec des dés, ce qui n'était pas du tout le cas en Tocahidon normal. Bah, c'est plus du tout les mêmes mécaniques. C'est chouette. Ça joue vite, mais c'est très stratégique et tactique. C'est plus expert que la version normale. Ah oui, ouais, c'est vrai. Il ouais. y a plein de jeux qui vrai. disaient oh, Tokaido. Euh, Peut-être que pour moi, c'est. Enfin, plein de gens qui disaient de Tokaido que c'était un petit peu trop zen pour eux. C une... On fait une balade, c'est plaisant, les illustrations sont jolies. Là, la direction artistique est vraiment hyper importante dans ce jeu-là parce qu'on se balade véritablement. C'est un jeu de collection, mais on se balade. Tokaido duo, on est tendu. Hein. Ouais. <rire> Ah ouais et <rire> mmh. ouais c'est autre chose mais c'est toujours dans l'univers de, de Tokaido. En plus ouais, tout en gardant cet attrait là euh, voilà en tout cas ça m'a donné je te l'ai dit hein, ça m'a donné envie d'essayer Tokaido classique même si je sais qu'il est différent parce que, euh, que j'ai beaucoup apprécié ce, mes petits séjours sur Tokaido duo Merci donc à toi d'être venu euh, si spontanément, merci à mes deux invités, euh, mes deux, ce même plus des invités maintenant, mais, mais mes collègues et amis, euh, mes confrères, euh, mm -hmm. qu'on retrouve donc avec grand joie le mois prochain pour un sujet qui n'a pas encore été déterminé, avec pourquoi pas un nouvel invité surprise, d'ici à Portez-vous Bien, salut